Salut tout le monde, quel plaisir de nous retrouver pour cette deuxième saison, hein. deuxième saison de Mardi Débat et comme vous le voyez, hey Imad, il découle nous, Ousma ouais. Kamil, on, on est chez nous là, enfin on n'est pas sur ma chaîne mais on est on est ailleurs. Déjà bienvenue, ouais, merci. À la bienvenue, bienvenue surtout à toi. Merci. Euh, on a la chance de te le dire en, en live, et bienvenue à toi, fais comme chez toi et euh, j'espère que que, que durant cette saison, tu vas, tu vas nous accompagner euh, comme, tu sais, euh, comme tu sais le faire. Ah, écoute, c'est un plaisir. On se retrouve les amis, du coup, sur la chaîne de l'AS Monaco, incroyable. Du coup, je serai accompagné d'Idé Kounin, mon ami. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent. Et pour cette première, on voulait absolument parler e football c'est normal. Et qui de mieux, forcément, hein, pour en parler que le triple changement du monde. Donc on a Ousma Kabil avec nous, hein. euh, encore, euh, encore merci d'être là. Euh, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à dire. Le petit monsieur au-dessus de moi, lui le Bah, comme vous savez, il n'a pas, pas donné son avis encore. Hein. T'as pas donné ton avis non, encore, pas encore. Bah, Bonjour à tous, bienvenue à tous les gars et bienvenue aussi, euh, Luthor, à toi. Hein. Je Merci. fais comme Walid. Je te le dis devant tout le monde, je suis super content du coup que tu aies pu rejoindre l'AS Monaco. Tu sais que ça me tenait à cœur ouais. depuis un moment et grâce au club, à toi grâce à toi euh, et euh, puis voilà du coup moi je suis, je suis super content de t'accueillir et je suis très très pressé de commencer l'émission ah. mais toutes les émissions qui vont suivre ouais. parce qu'on a un programme très très chargé mon ami on a un gros programme les amis la différence avec l'année dernière c'est que eh ben on parlera pas que d'e-football on va parler plein d'autres choses forcément on va s'ouvrir on va s'ouvrir au monde un petit peu mais on aura toujours ben, on sera toujours tous les deux parfois on aura un autre ami avec nous Hein ça pourrait être bien sûr le poulain à qui on pense et on aura toujours un invité exceptionnel Là comme vous voyez on n'a pas blagué, on n'a pas rigolé Donc pour vous expliquer un petit peu comment vont se dérouler ces lives euh, Au début on va vous donner un petit peu les dernières infos sur notre club, hein, l'AS Monaco eSport Ensuite les petites dernières news sur eFootball et FIFA et puis après on passera sur le gros débat Et aujourd'hui bah, le débat il est sur eFootball Alors il n'y avait même pas besoin de donner un titre en fait les gars Parce que juste notre avis sur eFootball ça va faire débat, on est d'accord oui, complètement. Il y a beaucoup de choses à dire. Comme tu l'as rappelé, Luthor, à titre personnel, moi, je n'ai pas encore donné euh, mon analyse et mon avis euh, pour des multiples raisons que je vais exposer ici. Et euh, bon, Walid, il l'a donné pas mal, mais là, ouais. j'aimerais bien l'entendre, tu vois, de fond en comble et euh, GA, tout simplement. Exactement. Exactement. Bon, déjà, au niveau, de, au niveau des, des infos de cette semaine sur l'AS Monaco eSport, les gars, il y a quand même eu des petits trucs à dire. Hein. On a notre ami Mino qui a quand même passé les 100 000 abonnés sur YouTube. C'est incroyable. Attends, il y a 2-3 semaines, il était à, il était à je ne sais plus combien, il était beaucoup moins. Moi, j'ai halluciné. Ouais, il y a moins d'un an, en fait, que Mino a, ouais. a lancé sa chaîne YouTube. Il a été ultra performant. Je suis super, super fier de lui. Euh, avant même qu'il rejoigne le club, déjà, je suivais son aventure. Alors là, forcément, euh, vu qu'il est à l'ASM avec nos couleurs, je le suis régulièrement. Et là, avoir les 100K sur YouTube, c'est tout simplement exceptionnel. Je profite aussi pour dire que Redzia aussi se prépare pour euh, faire des lives, notamment sur la chaîne Lice Monaco eSport. Et, et voilà, il y a toute l'équipe qui est en train de, de constituer. Euh, voilà, de, on est en train de faire tout le programme de l'année avec Walid, hein, forcément ouais. le go. Euh, Évidemment, euh, eh, c'est tout ce qu'on te souhaite, euh, Walid hein. C'est tout ce qu'on te met, les 100K sur YouTube. Hein, Alors on essaye, on essaye. Hein, déjà, euh, petit à petit. Euh, bon, on a lancé notre chaîne, avec justement, avec Soso Black. Euh, bon, ça faisait quelques années euh, que je voulais euh, la lancer. J'en avais déjà parlé avec Imad pendant de nombreuses années. Bon, ça ne s'était pas fait euh, pour diverses raisons. Et cette année, j'ai eu l'opportunité avec euh, Soso de, de lancer. C'est une petite aventure. Peut-être qu'à euh, l'avenir, je ferai aussi une chaîne euh, personnelle. Mais déjà commencer tranquillement à deux, je pense que c'est une bonne, une bonne option. Oui, et... ça te met. En tout le... cas, je suis, je suis bien aiguillé avec euh, Hidekoon et maintenant euh, Luthor euh, qui sont à Monaco. Ah oui, on va t'aider, il n'y a pas de ah, problème. près, on va tout casser. Et du coup, il n'y a pas que ça, les amis, hein, parce que bah donc on t'a parlé de Redzia qui est en train de se faire un setup. Les joueurs de FIFA, on l'a vu, hein, on l'a vu sur les réseaux. Eux, bah ils ont carrément été à Monaco, comme vous le voyez, jouer avec des joueurs pros. Euh, notamment euh, Redia et Voland, il y a un petit air de famille. On va pas se mentir, hein. mais ils ont eu cette chance. On a hâte, on a hâte de voir le résultat. Apparemment, ils ont marquer. fait des vidéos de fou. On a vraiment hâte euh, de voir ça. Ouais, on essaye vraiment de faire. Euh, voilà, là, on, a, on est vraiment l'intro spéciale ASM, les amis. On va venir, euh, on va y venir hein, au débat. Mais avec euh, la l'ASM, on a vraiment, euh, on tient. Enfin, ça nous tient à cœur de pouvoir proposer plein de contenus que vous soyez tous au cœur de l'équipe, que ce soit sur. E-football, euh, e j'allais dire PES, hein, mais maintenant ah, c'est ouais, e-football. Et aussi sur FIFA, du coup, il y a plein plein de choses qui se préparent. Et euh, bah, franchement, je suis super enthousiaste et très excité là pour cette nouvelle saison. Toi, Notamment Wally, que, on a eu tort maintenant. Merci. Toi, Wally, tu l'avais fait aussi. Vous aviez joué, je me rappelle, à, à, à PES. Il euh, y avait qui Il y avait Ben Yedder et Slimani, non C'est pas ça, à l'époque Il y avait plusieurs. J'ai joué plusieurs fois. La première fois, j'avais joué. une euh, des premières fois avec Slimani. Ouais, je Et justement, euh, franchement, c'était pas mal. C'était bon délire. Après, on a fait. Euh, c'était en décembre, on avait, euh, bah, en fait, euh, le club avait invité euh, des jeunes euh, des alentours euh, qui jouaient contre nous. Et euh, notre but, c'était de marquer justement avec un joueur euh, de Monaco. Ça pouvait être Ben Yedder et Golovin. On, essayait en sorte, en, en, on faisait en sorte de marquer avec les joueurs euh, euh, qui étaient avec nous, qui étaient cachés en fait. Il y avait Golovin, Ben Yedder, Keita Baldé, Slimani et, euh, et Fabregas. Donc, euh, et quand on marquait, bah, les cinq euh, ou un seul débarquait. bon après les cinq débarqués, mais quoi qu'il arrive... Euh, ça faisait plaisir aux, aux gosses et nous aussi, ça nous faisait ah plaisir oui. euh, euh, de jouer. Et après, j'ai joué aussi en même temps. Mais c'était online contre euh, quelques joueurs comme Chouameni, euh, euh, Jouvicic euh, et d'autres. Excellent, classe. excellent. Du coup, avant de passer au débat, les amis, les dernières news sur FIFA et eFootball. Forcément, faut qu'on vous informe un minimum. Alors sur eFootball, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de choses. On va pas troller. La seule chose, c'est que le 28 octobre, on l'attend avec impatience, ce sera la, la mise à jour du gameplay. Je pense qu'on l'attend, on l'attend beaucoup. D'ailleurs, au niveau des news, j'ai oublié de parler de, de toi, Ousma. Mais toi, tu es en train de tryhard. On a vu des tweets. Et notamment, on va revenir tout à l'heure sur un tweet où tu as dit c'est pas le même jeu, entre guillemets. Et ça, je voudrais que tu nous en parles. Ça, je voudrais que tu. Attends, dis rien. Je, veux, je vais t'attaquer <rire> direct dessus dès le début. Dès le début de ce débat. C est, c est molo, Molo, tranquille. Tranquille. Non, non, non. J'avais mis un tweet sur, euh, dans le sens où. Euh, on pensait que ce n'était pas le même jeu, non, mais parce que j'avais mis un but, euh, Je sais. entre guillemets, euh, « méta euh, des anciennes versions. P.E.S.S. Mais... Voilà, P.E.S.S. Euh, entre guillemets, euh, mais euh, non, non, non, c'est… Euh, après, malgré tout, il y a quand même des différences, comme on avait dit euh, bah, hors, hors émission juste avant l'émission. Il euh, n'y a pas que des points euh, négatifs, négatif, même p... si, si j'ai euh, donné mon avis… Euh, euh, euh, deux trois fois euh, sur les réseaux euh, ou, ou dans des émissions ou sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Soso et moi, mais euh. Voilà, je vais donner peut-être un avis un peu plus complet et plus détaillé puisque j'ai beaucoup ouais. plus euh, de bah jeu oui. maintenant. Évidemment, commence pas le débat, commence pas le débat. <rire> ça, ça vient, chauffe-toi, chauffez-vous ah, les gars, ça chaud. vient. Il, il est très, il est déjà chaud. <rire> Au niveau de FIFA, par contre, bah, la saison elle a commencé déjà, là ça bat son plein. On a eu le premier fut champ ce week-end avec notamment des pros qui ont râlé sur la nouvelle formule du fut champ. On en parlera dès la semaine prochaine puisqu'on aura Mino Rezia à la place d'Ousma. Pareil, gros débat, hein, parce que forcément, ce qu'attendent les pros, c'est peut-être pas forcément ce que nous, on attend, les joueurs normaux, entre guillemets. J'ai hâte aussi d'y être à ce débat, parce que je pense que ça va, ça va bastonner. Et on a également eu notre ami de Chouameni dans l'équipe de la semaine, l'OTW, qui avait fait un match extraordinaire le week-end d'avant, qui a encore régalé avec l'équipe de France, un là. Monstre. Un monstre. Et donc, on l'a en OTW. Très, très, très content. Voilà pour les petites infos. Mais là, les amis. Il est temps de monter sur le ring. Il est temps de passer au débat. Je vois qui découne se frotte les mains. <rire> les gars, première question et je veux un mot. Oui ou non. Ce eFootball football réussi ou loupé. Oui ou non. Réussi ou loupé. Attends, Luthor, soit précis. Loupé, euh, non, Réussi euh, ou. Non, le lancement Mais oui ou non Le lancement, non, mais... Et le lancement non, dans le, dans le, le chat. Loupé, non, non, non. Là, on peut pas dire oui. Même le ah. mec le plus optimiste ou utopiste de la planète peut pas dire oui. Figurez-vous que euh, j'ai fait un sondage, les amis. j'ai Je pense que tu l'as vu, je te l'ai envoyé, euh, Idécoun. J'ai fait un sondage sur Twitter il y a eu 1000 votants, ouais. donc c'est quand même significatif. Bah, ouais. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même 8%. De mecs qui aiment le jeu à l'heure actuelle, tous les jours, je reçois des messages de mecs qui aiment le jeu comme il est. C'est leur choix, attends, encore une fois. 8% c'est rien il déjà. Est... Ah non mais je m'attendais à beaucoup. Je, euh, à... je pensais que tu allais me dire 30% Non mais attends, 40%. je m'attendais vraiment à... à... J'avais mis euh, euh, le jeu leur plaît, mis... on attend de voir où on est complètement déçu, je ne sais plus comment j'avais mis, bref. Et finalement, on se rend compte que voilà, 8% mais il y avait quand même euh, voilà, il y avait quand même près de 40% qui attendent encore de voir, il y a quand même une majorité qui est tellement déçue de ce lancement. Bah, ils disent qu'ils n'attendent plus mais je pense que s'ils suivent quand même euh, cette licence, ils vont attendre quelque chose. Toi, Hidekun, allez, ton premier avis comme ça là à la volée, euh, vraiment ton ton premier ressenti. Honnêtement, euh, moi, ça fait depuis quelques mois que je suis un peu dans l'expectative, tu vois, même quand on en discutait, tu vois, lors des débats Luthor sur ta chaîne, euh, j'appréhendais, tu vois, le manque de communication, le manque, euh, on va dire, de, de renseignements, d'infos sur le jeu, m'a toujours fait peur, et bah, le lancement, en fait, qui a été compliqué, on va dire, m'a, entre guillemets, donné raison, à mon grand désarroi, j'aurais préféré avoir tort. Tu vois lui, rappelle-toi, je t'en parlais pas mal avec Poulain et j'en parlais beaucoup au gars du chat. Ouais. Honnêtement, pour moi, le lancement, ouais, on peut pas dire qu'il a été, il a été, euh, il a été euh, au poil hein, à bien des niveaux. Malheureusement, et je le disais à, à pas mal de personnes, euh, PES, ça fait pas mal d'années qu'il est bon. Les gens l'ignorent. Et euh, le problème, c'est que là, on a été en tendance, et Walid pourra en témoigner, on est rarement en tendance, Konami ou eFootball Football depuis, euh, je ne sais pas, depuis PS 15-16. Mmh. Là, on a été pour des raisons ultra obscures, et en plus, pour des raisons, on va dire, pour des éléments qui, normalement, sont déjà des acquis chez PES, en l'occurrence, mécaniques de jeu, des mécaniques de gameplay, et sur les les visages d'habitude ouais. PES même quand c'est compliqué et eh ben, à travers les réseaux sociaux on diffuse des visages voilà euh, franchement super réalistes et c'est ça qui était la force de PES je veux dire que même les, les dernières armes entre guillemets qu'on avait et on bombait le torse hein, le gameplay de PES moi je, je le dis clairement c'est ça fait des années qu'il est pour moi meilleur que que toute concurrence mais c'est personnel hein. mais euh, le problème c'est que là tu te dis bah je n'ai pas fini en fait voilà je résume entre guillemets le truc en mode le jeu n'est pas fini plus simplement c'est well, intéressant ce qu'a dit des le... moi de ce que j'ai compris en fait c'est que ce qu'étaient les points forts en fait sont devenus compliqués à défendre et qu'en fait finalement même la propre notre propre de ps PES, en fait elle a, elle, a peu, elle a même elle peut même plus défendre le jeu ce qui fait que bah, en fait on a vu ces espèces de Montage, hein. des fois un petit peu fallacieux, on va pas se mentir, il n'y avait pas que des trucs réalistes, il y avait aussi des, des fakes, mais là forcément, tout, tout, tout sur les réseaux sociaux s'est empilé. Les gros médias, on a vu les gros médias se saisir des trucs, des gros titres, j'ai vu sur le, le, le, le journal du midi, sur M6, c'est passé sur ah, l'AFP, c'est passé sur RMC, c'est sur tous les gros médias, jamais on n'entend parler de PES d'habitude. Sauf quand ça a changé de nom, on en Il y a même Aliexpress temps. qui a, qui nous a trollé. Oui, brûlé, qui nous a trollé. A, tout le monde. <rire> C'est du jamais vu, hein, Luthor. Hein. Ben oui. C'est clairement du jamais vu. C'est la première fois où, où, où on est autant, autant ridiculisé. Même les anciennes années, j'ai jamais vu. Même en 2014, PS n'était pas ridiculisé comme ça. Les gens ne calculaient pas. C'est tout en fait. Il n'y avait pas de buzz. Là, on est sur nos points forts. On est attaqué, ça veut dire que pendant ouais. des années, c'est peut-être pour ça que les gens en ont profité, parce que pendant des années, on leur disait, euh, on a un meilleur gameplay qui est réaliste, qui est football, etc. Il y a beaucoup de bugs. On a des meilleurs visages, surtout des, des meilleurs graphismes, vraiment. Ouais. Et, on, et on voit ça, on voit des têtes incroyables. On a vu des têtes, c'est du jamais ah, vu. C'était compliqué. Et c'est logique que, que, que les gens nous attaquent. Moi, j'ai vu la commune française, alors que moi, je l'ai trollé pendant quelques années. On chamaillait un peu avec les joueurs FIFA et tout ça. Ah, c'est ça euh, et, mais j'attendais que ça. Alors ils que... que ça. Encore aujourd'hui, j'ai vu un bug incroyable sur FIFA où carrément le, le gardien, il a disparu. Tu vois, ce sera, le gardien, il prend le ballon, il relance, il disparaît. Et en fait, ça serait dis, apparu sur eFootball. Non, mais sur Pour FIFA. En fait... Ça serait apparu ouais. ah, sur eFootball. Et ben en fait, ouais. euh, tu vois, là, ça a peut-être fait quelques tweets, etc. Mais sur eFootball, du coup, là, tu sais, c'est l'impression que c'est... Vraiment, il faut en faire des caisses, il faut faire des blagues, il faut... Ah, c'est l'effet, en fait, Luthor, ouais. c'est l'effet boule de neige, en fait, tout le monde suit, tout le monde suit, bah, c'est en tendance, donc euh, tout le monde, il y en a, il oui. téléchargeait juste pour faire, pour regarder s'il y avait des bugs, ouais, les pour voir se, se, se fendre ouais. la poire sur nous, mais euh, non, non, après le jeu, le, le jeu est comme ça, et il faut, faut, faut, faut, faut faire avec. Toi en tant, que, ouais. en, en tant que joueur professionnel Comment tu as vécu ce lancement Parce que les gars, les, les enjeux d'un joueur lambda, entre guillemets, ne sont pas les mêmes que pour toi. Toi, tu es en contrat, tu es obligé de jouer à ce jeu. Tu vas être obligé de l'aimer, entre guillemets, même si forcément les joueurs pro, vous n'aimez pas tous le jeu sur lequel vous jouez, mais un minimum. Comment Est-ce que toi, ça t'a quand même fait un peu mal au cœur ou... Le lancement, parce qu'en fait, euh, comme je disais, en fait, pourquoi En plus de ça, il y, y a autant de de déception et autant de, de, de rire chez les autres, c'est parce qu'il y avait une attente. Ouais. Il y avait une grosse attente. Ça veut dire que même nous, on avait, il y avait une attente. Euh, je parle en tant que fan de PES. Créé par Konami, d'ailleurs. Hein. Créé par Konami, notamment. Exactement. Je ne parle pas en tant que joueur e-sport et, e et tout ça, mais en tant que fan de PES, hum. euh, il y avait une attente incroyable. Ça veut dire que pendant des années, on se disait, c'est le moment. Ouais. Voilà, voilà, il y a eu la PS4, il y a eu des bons jeux. PS4, qu bientôt, la euh... qualité et le nombre de joueurs qui a quand même été ascendante. Hein. Le gameplay était meilleur, euh, j'ai pas peur de le dire. Peut-être ouais. qu'il y avait FIFA 17 à un moment donné qui était pas mal, mais à part FIFA 17, euh, la plupart des PS étaient meilleurs en termes de gameplay. Je ne parle pas de de juste gameplay. Euh, gameplay euh, ressenti oui. euh... Le, le jeu était meilleur, donc l'attente était encore euh, était élevée. Et, et, et quand on nous voit qu'on on, on joue quasiment deux années de suite au même jeu, euh, une mise à jour entre le 2020 et le 2021, et qu'on s'attend à un gameplay euh, euh, incroyable, un jeu incroyable, et qu'on voit ça, ça, c'est mais c'est normal qu'on soit déçu. Après, là, je parle en tant que fan euh, fan de PS, maintenant en tant que joueur e-sport euh, le plus important, c'est le gameplay et, et la compétition et, et les cash prize et les tournois qu'il y aura. Euh, clairement, je ne euh, vais pas mentir, je ne vais pas faire euh, faire de langue de bois ou tout ça, mais oui. je suis obligé en fait de. Euh, si je pense en tant que joueur pro et et, et, e et c'est ce qu'on se disait. Est, on est obligé de penser entre guillemets à la compétition, euh, euh, le jeu, même si c'est un jeu mobile. Bah, je ferai des compétitions sur mobile. Petite question, ça, hein. petite question, tu vois, qui me va comme ça. Est-ce que tu penses? Que tu vas être bon sur ce e-football. Là, tu as quand même joué. Tu as fait combien de matchs Tu as dû en faire déjà des centaines. Ouais, j'ai ouais, pas mal joué. Bah, j'ai perdu, euh, bah, perdu aujourd'hui un match. Je parle contre les joueurs euh, random. J'ai perdu mon premier match tout à l'heure euh, parce que je teste des trucs. Mais est-ce que je vais être bon bah, Depuis le 2015, je me dis à chaque, à chaque fois ça en fait. Je, je, hmm. je, depuis le, le, le, que j'ai commencé, j'ai fait champion du monde en 2015. En 2016, j'étais persuadé de pas pouvoir refaire champion du monde et au final. Euh, les années se sont succédées, j'ai toujours réussi même à hausser mon niveau, euh, parfois comme en 2019. Donc c'est encore trop tôt, euh, très tôt pour le dire, mais ça reste quand même un, un, un PES dans le fond, même s'il mm. y, y a beaucoup de mouvements, il euh, y a beaucoup de choses qui sont différentes, la défense qui est un peu différente et tout ça, mais ça reste un PES dans le fond et tout ça. Et, et, et, et la compétition e-sport, l'adrénaline et tout ça, bah, ça ne bouge pas en fait. Ouais. Toi, Tu euh, es d'accord avec moi, c'est important. Parce que est-ce que c'est possible que, que tu, tu testes un jeu et que tu te dises bah là ça a trop changé, je, je sais pas, j'arrive pas, ça me plaise pas ou tu penses que ce n'est pas possible en tant que joueur pro Franchement, ça dépend. Tout dépend du joueur pro. Là, on a affaire à Walid, là, tout le monde sait de quoi il est capable. On a c'est le triple champion du monde. C'est moi, ça fait des années que on je suis vie, on, on, on toi Voilà, je vais arrêter à chaque fois. Je... Le ouais. social, en plus, c'est plus, c est... C est tout Et là, il a... non, mais là, il est vierge maintenant. Il est vierge, il est vierge. Son palmarès, il fit, ouais. c'est fini. Là, tu repars oh, oh, sur e-football, ouais. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment euh, où tu as un jeu, tu as, as les mêmes mécas. Je dis pas que c'est les mêmes mécaniques de gameplay, mais la manière d'appréhender les jeux, ouais. la manière de s'entraîner, de réfléchir e-sport et compétition, finalement change pas de ouf tu vois mm. là quand walid dit ouais c'est encore la l'adn pes etc et qu'il arrive plus ou moins à faire ses phases parce que lui en fait a déjà ses prérequis ses prés acquis qui font que il pourra s'adapter et moi honnêtement Luthor, voilà le jeu qu'il est est compliqué on espère une petite page prochainement mais j'ai aucun doute mm. là dessus sur la capacité d'adaptation de walid aucun, aucun doute. On s'est adapté aussi à la coop. Hein, C'est euh, vrai C'était une Exactement. interrogation en, en 2019, 2020, 2021. Euh, mmh. que, euh, Surtout en 2020, où c'était essentiellement que de la coop, du 3 contre 3. Et malgré tout, on s'est adapté puisqu'on a gagné ouais. <rire> deux fois l'e-football et une fois euh, Parce finaliste. Que, donc, euh, à part avec l'équipe de France, il n'y avait plus rien qui se passait en 1v1 en fait, depuis, de, depuis deux ans. L'e-football pro… Euh. Justement, et, et l'avantage, de entre guillemets, je veux dire l'avantage… Euh, si on peut trouver un bon point là-dessus, euh, c'est que ça va être du, du 1 contre 1, essentiellement, ouais. puisqu'il n'y a pas pour l'instant de coop. L'euro, euh, euh, je n'étais pas au niveau auquel oui. j'avais en 2019. On attend, par exemple, on, attend sociales, hein. on attend les annonces Exactement. officielles. On attend les annonces officielles Konami. Pour l'instant, on spécule, on ne sait pas, euh, on sait pas vraiment. On imagine. On... Voilà, mais on ne sait pas. Pour L'instant officiellement, on ne sait rien. On ne sait pas si, si ce sera toujours du 3v3 ou du 1v1, même si, vu qu'il n'y a plus de coop sur le jeu, on se doute que voilà ce sera du 1v1. Mais ouais, encore une fois, a... on ne sait pas comment ça va se passer. Donc il, y a, euh... il, y a, il y a forcément des spéculations, un petit peu de réflexion par rapport à la suite logique au jeu. Mais je pense aujourd'hui que Konami sont vraiment dans un but de, de entre guillemets réparer et d'améliorer leur ouais. jeu actuel. Oui, vois, avant vraiment... d'ajouter av des choses. Je pense, ouais, honnêtement, que la mage, là, du 11 novembre, il joue gros, forcément, et qui j'espère, hein, il se donne les moyens euh, au maximum pour euh, juste, en fait, sortir le jeu, euh, réparer. Il bah, y a, un, un y a déjà joueur, la mage du 28 octobre qui va devoir réparer des bugs. Elle a été annoncée quand même comme ça. Ouais, y a, y a, justement, j'allais parler de, de celle du 28. J'espère que celle du 28 sera bien après, euh, mmh. après. On verra que ce soit après le 28, en vrai, Luthor euh, Walid... Euh. Les amis ah, pas excellent, excellent je pense pas, le 28 hein. ans. Ouais, c'est. Euh, après, moi, c'est des spéculations, mais quand je vois 0.9.1, alors que la version euh, soi-disant bêta, c'était 1.01, un truc comme ouais. ça, je me dis que, bah, en final, ils vont juste corriger 2 trois trucs comme ce qu'ils qu ils ont fait là. Euh, euh, par exemple, on peut skipper, avant un moment donné, on pouvait plus skipper euh, euh, les sorties de but, tu vois. Ouais, -dire, on attendait que le gardien fasse ouais, c'était très long. Là, ils ont juste rajouté start. Peut-être que c'est des, des petites améliorations comme ça qu'ils vont faire. Bon, mais. Ce n'est pas vraiment des, des, des améliorations conséquentes dans, dans, dans le gameplay. Où, euh, des am... Voilà, c'est juste des petites corrections. Ouais, en fait, clairement, après, peu importe, tu sais, la, vous savez, la, la suite de, de PES, enfin, de leur identité de gameplay, il faut juste que le jeu soit réparé, en fait. Là, pour l'instant, le jeu... Euh, pour moi, en fait, il a été sorti alors qu'il n'était pas fini. On se moque des bugs de malades, etc. Mais il y a quasiment, enfin, il n'y a jamais eu ça non, sur PES bon. les, les dernières jeux... années. C'est pas un truc genre en mode ah oui, c'est un bug qui survient comme peuvent sur... oh. survenir des bugs parfois sur FIFA ou d'autres jeux. Non, non, c'est que le jeu en fait, il est. Là, voilà, il... Il, il y un avait des phases buggées, il, buguées, il y fini. avait des choses buggées ouais. complètes. Et... Je vous invite d'ailleurs les gars de la communauté à aller regarder le trait de Durandil sur Twitter. Il a mis plein de tweets. Monsieur justement. Quinton a fait une vidéo dessus, très intéressante d'ailleurs. Exactement et je l'ai vu d'ailleurs et je vous invite à aller voir la vidéo de monsieur Quinton. Et euh, le mec à chaque fois, Durandil c'est un boss, hein. il te dissèque à chaque fois le jeu. Il te dit voilà, il t'explique à chaque fois. Et j'avais même remarqué un truc ce matin les gars. Genre il a mis une... deux photos une photo du coup du rendu des supporters je sais pas si vous l'avez vu ouais. euh, sur le jeu actuellement et ce qu'il aurait euh, ce qu'il aurait dû avoir en fait et du coup je me dis bon le lancement franchement je peux trouver aucune chose euh, positive dessus c'est pour ça que je parle même pas sur Twitter parce que je sais même pas quoi dire les seules armes entre guillemets, je suis désarmé on avait le gameplay et les visages on les a plus, maintenant voilà je bon de toute façon on, aura, on va continuer à débattre ouais. mais je pense vraiment moi je, je pense souvent à PES 14 PES 14, c'est. On en a amis, beaucoup parlé. Qui me suivent un peu savent que voilà, c'est pour moi. Le cauchemar. Ce... Ah non, c'est waouh, cauchemar euh, fini. Et PES 15 est arrivé. Et PES 15 est pour moi top 3 des meilleurs PES de tous les temps. Du coup, je me dis, bon, voilà, je ne suis pas dans une utopie de me dire, ouais, super, tout va se passer bien, il faut attendre. Non, attendre deux ans pour ça, pour ce lancement-là, non, ce n'est pas bon. On ne peut pas dire ça. A oui, été mauvais. tu dis les choses. On ne peut pas il... dire le contraire. Maintenant. Moi je connais PES très très bien, je connais la commu, je sais comment est l'éditeur. Ils sont capables vraiment de faire des choses, de sortir de leur chapeau des trucs exceptionnels. Je dis pas que ça va se passer, Luthor, hein. je... voilà, moi Mon optimisme, je l'ai rangé dans un placard honnêtement. Eh, moi, Après, je... quand le 11 novembre ou que le 28 octobre, il y aura ces matchs, je vais faire quelques matchs. si J'avais fait certains, une vidéo, il football sera un bon jeu. Je disais que ça serait sûrement dans un moment. J'en suis encore convaincu au niveau du gameplay. Mais du coup, voilà, on va, on va rester sur le présent. Ouais. On réinvitera Walid sûrement dans, le, dans la saison pour nous parler du jeu. J'espère qu'il sera beaucoup mieux et qu'il aura beaucoup évolué. Mais du coup, Walid, voilà, toi, là, tu as bien expertisé le gameplay. Et je veux, les amis, qu'on rentre justement au plus profond du gameplay. Là, ceux qui sont avec nous sur le chat, c'est des mecs qui connaissent le jeu. Donc, on va parler entre connaisseurs, les amis. Ce gameplay, pour toi, son gros point fort. S'il y a un point fort, un seul et après son plus gros point faible, et après on va parler du gameplay, Walid. Son point fort, euh, c'était compliqué de le trouver, mais à force d'y jouer, on... force est de constater qu'on voit certains euh, points forts, c'est qu'il y a beaucoup plus de, euh, de possibilités. Même si elles ne sont pas encore toutes exploitées puisqu'il n'y a pas encore la passe forte et tu le disais ouais, on même ça, sur ça tes vidéo et tout ça. Ça va changer euh, mais, beaucoup de mais déjà quand il y aura ça en plus, mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de possibilités euh, dans le jeu, dans les dribbles. Euh, par exemple, moi j'ai le ballon, bah je peux faire la passe, même si attention, euh, euh, l'adversaire à ce moment-là peut maintenir croix et intercepter à chaque fois. Ça ouais. c'est vraiment… Quand tu joues contre un bon joueur, tu le sens dire et quand tu joues contre un joueur faible… Euh, ça passe tout le oui, temps. Oui, parce mais que joueur... tu as raison de préciser que si tu ne restes pas appuyé sur croix, que la balle passe au côté, ton joueur, il ne la prendra pas. Ça, ça change par rapport aux autres années. Et c'est vrai, il y, a c des des disent... voilà. il y a des mecs qui disent, ah ben, mon joueur, il ne prend jamais le ballon. Ah ouais, si tu t'appuies pas sur la croix, ton joueur, il ne prend pas le ballon. Ça, c'est clair. Donc, il donc y a beaucoup plus de, de, de possibilités euh, des gens en défense. Euh, t'as le L2, t'as le croix, ouais. as le carré, t'as le euh, tacle debout. Euh, euh, ces deux dernières années, depuis le 2019, tu sais que... Euh, c'était tu faisais deux fois euh, croix euh, tu avais une chance sur deux qui, qui tire le maillot ouais. qui fasse faute c'était pas normal alors que c'était la base euh, double double croix maintenant c'est juste euh, carré t'as pu juste carré une fois il met le pied mais euh, comme comme à la bêta c'était fluide ouais. j'espère euh, la bêta était beaucoup plus fluide j'espère un réajustement justement sur ça même en défense euh, bah ça fait partie des, des, des, des points forts en attaque. Euh, Et quand il y a une, énormément de possibilités, tu vois. Quand tu dis qu'il y, y a beaucoup de possibilités, c'est intéressant parce que beaucoup disent ouais c'est qu'un jeu mobile. Ils ont porté un jeu mobile. Ça va être un jeu simple. C'est un jeu en gros. Il, certains disent c'est un jeu pour enfants. Tu vois. Toi, c'est pas ce que tu dis finalement. Est-ce que non, c'est parce que moi, moi là je parle que de gameplay. Oui, non, en fait, je te parle bon, que du gameplay. Qu'au niveau il, du gameplay. Tu dis ça? Par exemple, déjà quand tu arrives dans le menu euh, tactique et tout Bien ça, 5 euh, jeu... formations, euh, ouais. cinq choix. Euh, Moi, je te euh, parle pour juste ça que du gameplay. Que un mobile. Pour toi, oui, c'est si pas, pas sais, du tout un gameplay simple. Non, ce n'est pas un gameplay mobile, c'est peut-être des graphismes mobiles, si vous voulez, sur PS4, si vous voulez, parce que moi, je joue sur PS4, donc je le vois, mais ce n'est fait... pas un gameplay euh, mobile. Ouais, non, en fait, tu as les graphismes, mais tu as aussi l'interface qui rappelle beaucoup ouais. le mobile. C'est pour, parle... pour, pour ça que là, je voulais vraiment qu'on parle du gameplay. Après, on pourra parler de tout ouais. ça, bien sûr, l'enrobage, c'est important, mais Walid, toi, tu es joueur pro. L'enrobage, tu t'en fiches un peu. Je dis, toi, ce que tu veux, ouais, c'est... Le... Veux... Non, non, mais... Je veux important. juste gagner, c'est tout. Non, mais c'est important. Limite, on aurait avec nous un graphiste ou je sais pas quoi, où on parlerait d'autres choses. Là, les gars, on a la chance d'avoir Walid. Il faut qu'on parle du, du gameplay, les gars. Enfin, c'était d'accord, ouais, euh, ouais. déconne. Ouais, ouais, bien sûr, avec Walid. Ouais. Après moi, tu connais un hein, oui. Moi, le... Mais c'est pour ça que bien. Bien sûr. Surtout, surtout, pour moi, et je le vois hein, au fur et à mesure des années. Expérience utilisateur, oui c'est à dire que quand tu lances ton jeu, c'est eh oui. je trouve ça, je trouve ça terrible. Honnêtement, euh, tu sais, pour lancer ton match, tu mets 10 ans que là, c'est l'interface de mobile, du mobile, Luthor. Tellement c'est l'interface du mobile, parfois j'ai envie d'appuyer avec mon doigt sur, <rire> sur l'écran. Reviens, <rire> <sur, rire> revenons. Revenons là où on était, va pas nous détourner, on euh, en parlera de ça parler. tout à l'heure, promis. <rire> mais c'est intéressant déjà ce qu'a dit Walid. je pense que déjà il y a la, on est la plupart à pas avoir assez joué pour avoir découvert ça. Et, et puis en plus Wally on le connaît, il n'est pas langue de bois, il y a des, des trucs qui ne vont pas, il va nous le dire. Et du coup pour toi, ton plus gros, le plus gros défaut, il y en a quand même pas mal parce qu'il y a des bugs, mais il vraiment plusieurs... toi ce qui te gêne le plus. Il y en a plusieurs. <rire> Allez vas-y, tu as le droit. As, donne... Il y en a plusieurs, bah, déjà la, la, la petite latence qu'il y a. Ouais. Mais... Euh, L'incompréhension, quand tu défends avec L2, ton joueur il s'arrête, euh, ils font des courses bizarres, en fait, tu as l'impression en fait, que ton joueur est, est déséquilibré. En, en fait, il n'est pas logique. Tu as aussi des fois, quand le mec il accélère l'adversaire, bah, euh, des fois, tu ne peux pas suivre, en fait. Mais ça, c'est lié aussi à des temps forts, temps faibles. Et si je dois citer un, un, encore le plus gros point faible, bah, c'est le script. Je suis désolé, il est encore présent, tu vois. Peut-être qu'il sera corrigé parce qu'à la bêta, je... pour moi, il était un peu plus nerfé, il y en avait moins. Je dis, il y en avait moins, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, il y en avait moins, euh, peut-être parce que j'ai moins joué. Mais oui, parce qu'en fait, il y a des matchs, euh, je les jouais encore récemment, où euh, je vais jouer un collègue à moi qui s'appelle Dicham où je lui mets euh, 6-7-0 et tout ça. Euh, deux, trois matchs après, je vais jouer un autre mec euh, qui va jouer de la même manière. Je n'arriverai pas à attaquer, je n'arriverai pas à faire de passes. Toutes mes passes, elles vont être ratées. C'est un enchaînement de... Ah, ça, moi, je pensais pas... que tu allais parler de la, de la lourdeur. Je pensais que tu allais ouais, parler... Lourdeur, oui, mais de la lourdeur, la lourdeur c'est ce que non, c'est ce que j'ai dit en premier, la lourdeur justement. Quand, quand je parle de fluidité, je parle aussi de, de, de lourdeur et tout ça. Donc c'est lié forcément quand tu fais un, un mouvement, même si je pense que le premier jour, c'était vraiment euh, une catastrophe. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus… Euh, bah, peut-être qu'on maîtrise ou peut-être que le ouais, cerveau… Tu as skiliser, réussi à t'adapter euh... à ça quand même. Oui, oui, sur ça, j'ai réussi à m'adapter, même s'il y, y a toujours une lourdeur. Mais malgré tout, il euh, y a quand même des possibilités. Ça veut dire que quand tu es à l'arrêt… Et tu fais deux fois R2 ou un truc comme ça, ouais. que tu joues, il va essayer de un petit pont, il va essayer. Donc, tu peux, il y a quand même plus de possibilités que sur le 21 ou le 20, quand il y avait de la lourdeur, ouais, tu étais collé à l'adversaire, tu perdais mal au 160, un... Attends, de Attends, j'ai un truc qui me vient là. Walid, est-ce que tu joues avec le cercle autour du joueur ou pas Oui, je, je l'ai laissé. Pour l'instant, je l'ai laissé. Oui, je de ça. Walid, c'est un mec, tu sais, c'est les gars, ils sont là, c'est gameplay, compétition. là ça a... gars, il ne même pas les kits. Tu vois, les kits, chaque année, il les met jamais quasiment, Walid. Mais bien, je ne plus, mais alors je Ah ouais! Mais bah, tant je le prends je... comme il est, moi je l'aime comme il est. Ah, c'est ce es, es, es ton enfant. Quand c'est ton enfant, même si les autres le trouvent bizarre, toi tu le trouves beau. Voilà, c'est tout. Ah, ah, justement, là, pour, revenir, pour revenir par rapport au gameplay à la lourdeur, les gars, il n'y a pas que Jou qui nous dit les passes de tension, et il a raison. Tu ah. vois, les passes, les gars, Walid, tu as confirmé ou pas, des passes, waouh, j'ai l'impression. Euh... Et, et ça ne veut pas dire que l'adversaire va prendre la balle, hein. c'est ça qui est affolant, j'ai l'impression qu'il y a je sais pas, une sorte de gravité ultra spéciale dans, sur le terrain, dans le terrain, et les passes, bah, même quand tu mets du punch, parfois, ben, bah, deux à l'heure… Moi, si, tu... je peux parler, si je peux te répondre par rapport à ce que j'ai testé à Londres, je pense ouais. que, en fait, vu qu'il n'y a pas ces passes puissantes, en fait, euh, c'est comme si tu enlevais la moitié du gameplay. Oui, a... mais je veux dire la jauge. Du oui, coup, mais en fait, non. Passe, la jauge, vois. même tu vois bien, même quand tu... Voilà. même quand tu restes enfoncé à fond, tu peux plus faire une passe puissante puisqu'il faut que tu aies ton pas d'élan avec R2. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, en fait, on ne pourra, même... pourra pas encore juger ouais. du gameplay. Et je pense qu'après, ouais. je pense que, Walid, ouais, tu vas... Tu vas... Bah, je ne sais pas, je vais rien t'apprendre, mais tu vas voir qu'en fait, tu auras encore beaucoup plus de possibilités. Parce que forcément, justement, comme tu euh, disais, euh, en, en défense, tu as 4 ou cinq possibilités. Avant, tu en avais 3. Et là, avec les passes, bah, tu en auras 3 pour chaque passe, alors qu'avant, tu n'en avais que 2. Moi, quand je joue luteur contre un joueur qui, euh, qui sait défendre justement avec Croix et tout ça, je n'aurais pas attaquer en fait. Bah oui, et, vu que tu n'as euh, pas la passe puissante. Parce que, en fait, j'arrive jamais à… Après, c'est là où, où peut-être que ça peut-être un peu trop cheaté ou je sais pas, ou peut-être parce que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment pas cette passe puissante. Mais à chaque fois, il peut être à 3 mètres, je vais faire une passe ouais. comme ça, euh, normal pour essayer de, tu vois, entre les lignes, essayer de casser entre les lignes. Mon joueur, il va quand même mettre, genre c'est téléguidé pour son joueur mettre quand même le pied. Ça, c'est vraiment frustrant, mais c'est quand, euh, entre guillemets, c'est parce que le mec aussi euh, appuie cette fameuse touche. Mais s'il y a cette possibilité avec cette passe-forte et que justement, on puisse… Euh, euh, avec un peu plus de précision. Euh, sauter enfin, Quand même euh, un peu plus de skills. Voilà, sauter la ligne. Bah oui. Je signe de suite. Et ça serait très logique. Bah Et oui. serait logique. exactement. Donc, euh... ouais, hein. non, toi, non, tu toi, y... bah, crois pas à ça. Non, en f... non, c'est pas que j'y crois ou pas, Luthor Moi, honnêtement, j'ai trop du mal à me faire un avis sur ce jeu. Tout simplement, encore une fois, je me répète, je n'ai pas fini. Oui. Peut-être mais... que le 11, je ferai un vrai test. Mais ah là, raison. au niveau du gameplay, franchement, les gars, c'est la première fois de ma vie que lorsqu'un PES sort, même PES 14, hein, je lui avais donné au moins 200 matchs avant de me faire vraiment cet avis désastreux. Euh, là, j'ai fait 15 matchs, 20 matchs, tu vois, tout cassé. Euh, en fait, je ne comprends pas, tu vois, il y a certains trucs que je vois, ça a été bien fait, des trucs qu'on avait déjà remarqué euh, dans la bêta, c'est-à-dire cette liberté du ballon, cette liberté ouais, de mouvement bien. et avoir moins le l'impression d'avoir ces fameuses rails qui sont décrits à chaque fois par la commu et, et tout le monde mais, euh, mais le joueur ouais il n'est pas il est pas tu vois il n'est pas fini tu sais et euh, j'ai du mal les gars je vous jure je suis dans dans l'incompréhension et, et je vais faire une comparaison, à, une comparaison à une comparaison à l'idée que ça m'étonne il n'a pas hey, tu le connais ou il nous a pas encore <rire> fait de comparaison Tiens, en fait pour l'instant c'est <rire> comme si tu étais au resto le ouais. mec qui t'amène ta viande tu vois, il t'amène ta petite sauce, mais en fait, il n'y a pas les légumes. Et après, il vient voir, il te dit, est-ce que le plat, il était bon Bah, il manque trop de trucs pour juger. Ouais, mais je vais Moi... te dire même pire que ça, Luthor. T'as le steak, il est incroyable. Je suis là, je suis sur mes sites et tout. Je vois 5 étoiles, le resto magnifique, sauce au poil et quoi, je sais pas quoi. Là, je regarde quoi? Bah, il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de couteau, frérot. Je vais pas te la manger comme ça F pour moi. En fait, le jeu n'est pas fini. Et honnêtement, c'est la première fois de ma vie sur un PES où j'ai autant du mal à donner. En fait, ce oui, que je bah ressens oui. je sais pas. Je même sur Twitter, les mecs me disent ouais, frérot, ok. En fait, je sais pas. Je vois les dingues non, mais pour moi, ça, on est obligé. Moi, je le, le dis j'y hein. ai joué un hein. jeu, mais en fait, c'est pas un jeu jouable. Moi, pareil, les, parce que là, dans les les soucis, le chat, c'est pas jouable. Walid, en fait, il arrive à faire ses phases sais pas comment il fait, tu vois. Mais au-delà de ça, on est des experts de PES. Je ponce le jeu chaque année. Je joue, j'ai zéro. Je crois, j'ai fait 15 ou 20 matchs. Je crois que j'ai zéro défaite ou quoi. Et peu importe, en fait, pour moi, le jeu n'est. Le mec peut pas défendre en face. Je peux pas défendre bien comme il faut. Je ne peux pas attaquer. Il ne peut pas attaquer. À partir de ce moment-là, c'est pas du football. J'ai connu pire. C'est pour ça que. Je peux le dire maintenant si je parle juste gameplay. Je parle pas de ce qui est juste gameplay. J'ai connu pire, genre le 2020, à un moment donné, en fin d'année, ah oui. euh, euh, quand il y a eu, euh, justement, euh, que les jeux étaient trop lourds, euh, peut-être qu'avec le Covid, ils n'arrivaient pas à gérer le jeu et qu'on allait préparer les Je te le dis, il était pire que, ce, que, que ça. J'ai encore des souvenirs, je m'en souviens, ah oui, je criais, je cassais tout chez moi. J'ai encore des trous ouais. là-bas, t'avais, euh, euh, à côté de... Sur mon mur, c'est... Parce que je ne pouvais pas jouer Je ne pouvais vraiment pas jouer réponds au chat Il y a eu deux trucs Il y en a qui disent Vous êtes trop gentil Arrêtez les gars On n'est pas trop gentil On est en là pour débattre les amis On a des idées différentes Moi je l'ai dit plein de fois Et il est en train de vous le dire Pour moi il n'est in... pas jouable Parce qu'il y a trop de bugs J'y joue pas Je ne peux pas y jouer Je suis désolé Après euh, je, le... je le jugerai Et je le rejugerai quand, euh, quand ce sera jouable Deuxième chose Je voudrais juste rebondir Sur euh, Padju que je salue euh, il... il dit Ça sert à quoi du coup Les passes normales ça va servir à rien. Si, parce qu'en fait, les passes puissantes, elles ont un gros délai. Je vous en avais parlé en vidéo. En fait, ton joueur, il est obligé de faire un pas d'élan. Et si tu si as un adversaire qui est collé, tu ne peux pas le faire. Tout simplement. Donc, euh, en fait, tu seras obligé d'alterner. Tu ne pourras pas faire que des passes puissantes comme FIFA. FIFA, ta passe puissante, tu l'as fait même s'il y a trois mecs autour de toi. Euh, elle, elle, part, elle part aussi vite qu'une passe normale. Là, bah, ça va être différent. Et ça, j'avais trouvé que c'était bien. Mais c'est bien, ouais. Après, il y a des possibilités. Voilà. Plus le, de possibilités. Ouais, le problème, en fait, c'est ça, c'est que okay, tu as quelques petites étincelles comme ça, tu as quelques petites braises intéressantes, mais dessus, en fait, un océan de, de, de sable obscur. Où, je ne sais pas, un truc qui cache toute cette lumière. Et voilà, les mecs qui disent, ouais, on est gentils ou quoi. Non, c'est une analyse. Ça reste un jeu vidéo, en vrai. Voilà, il n'y a pas un cataclysme. Ouais, le lancement, il était raté euh, au possible. Hein. Moi, je suis le premier à le dire. Hein, le lancement raté. Et là, actuellement, si on me demande si je joue à PES, je ne joue même pas. Enfin, E football. J'attends les prochaines matchs. J'y joue même pas. C'est la meilleure, finalement, des réponses. À, à ton interrogation. Maintenant, bon, on, je ne te dis pas j'attends la mâche comme un fou. Hein. Je, je pense mmh. que fan de PES, il passe sa vie à attendre. Hein. Euh, voilà, le jeu, quand il sort, ça reste un jeu. On va le tester, etc. Nous, on a nos choses à faire, forcément, avec Walid, par rapport à la compétition. Il faut avoir cette expertise-là. Après, par rapport au reste, on verra. Hein, par ouais. rapport au jeu, à l'expérience de jeu, etc j'attends le 28 tranquillement on attendra après le 11 novembre qui j'espère sera vraiment en fait va, va réparer là pour moi en fait le jeu les gars c'est comme si tu me disais tu as, as plein de trous en fait tu vois <rire> tu as plein de trous dans ta plomberie ou je sais pas quoi il faut mettre à chaque fois les adhésifs, hein. enfin, ah, les adhésifs mais... voilà il voilà. faut que tu bouges tous les trucs le voilà ce là c'est pas un produit ni tout simplement je vais pas détruire tout le truc j'ai dit que le lancement il était pas bon du tout. Maintenant, maintenant on attend, hein, on... Enfin, on attend as vu en même temps les gars je vous dis, wow, ah oui, on attend, bien on sûr tout. au fond de moi, ouais, j'espère que le jeu, parce que je sais, je l'ai toujours crié, le jeu a toujours un potentiel qui en fait un gameplay fantastique, ah, vraiment tu sais en profondeur. Ça, hein. ça divise beaucoup la commune. certains disent qu'il ouais. n'y a aucun potentiel avec le jeu, il va être nul, et d'autres mmh. au contraire le défendent corps et âme et, et disent que le jeu va être incroyable. Après, on peut, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas juger. C'est objectif, hein. euh, voilà. Luthor. En fait, il ne euh, faut pas juste te dire. Ce n'est pas que, tout blanc ou tout noir. Euh, un, un, un, un jeu, euh, moi, je lui ai mis 5 sur 20. Pour moi, c'est un 5 sur 20 actuellement, ouais. genre avec tout ce qu'il y a. Mais, euh, ouais, mais attends, euh, attends, 5, il... sur 20, 5 sur 20 en. en Dans en... la globalité. Est-ce que tu antici si je... est anticipes le potentiel Est-ce que tu parles du potentiel ou tu, tu juges vraiment sur ce que tu as Non, je, je, je que que Pour que moi, il y a tellement de bugs. C'est une pour... catastrophe parce que je, on, on voit dans les, je vois dans les commentaires des personnes qui disent « On n'est on, on est pas objectif, hein, le jeu, on est des premiers à dire, il est dégueulasse. » Je le dis maintenant, oui, c'est une catastrophe. Mais, mais dans, dans, attends, avec eux, il avec eux, faut, euh, faut anticiper l'avenir. faut être... Ouais, c'est Walid. Il y a une possibilité. Exactement. Walid et moi, on s'était rencontrés à PES 15. On a fait euh, notre premier tournoi sur PES, on l'a fait ensemble, par hasard, à, à Conflans. Et euh, rappelle-toi ce qu'on qu disait... Frère, le jeu PES 15, il était exceptionnel, et moi quand PES 14, je l'avais laissé, il m'a fait mal les gars PES 14. Il a failli il a pleurer, pleurer hein, PES 14. Hein. Frère, je crois enfin, que j'ai pleuré, c'est le premier PES <rire> où je me disais, mais non, je vais arrêter ma propagande, moi j'ai jamais lâché PES même, PES 2008, hein, on y jouait 2009, on y jouait tout ce que tu veux. PES 14, il m'a atomisé parce que le jeu, en fait, rappelle-toi Walid. Le jeu n'était pas fini. Tous les mecs m'ont dit, ouais, mais en avril, il est. Ouais, bah, après avril, c'était trop tard. Là, si tu rectifies le jeu en oct fin octobre, début novembre, pourquoi pas? Ça reste un jeu vidéo. Ce n'est pas comme si toute ma vie, c'était PES, tu vois. Tu testes le truc, tu vois si tu kiffes, si tu kiffes ou pas. Et pour revenir à l'analogie, c'est que 15. Qui l'eût cru tu aurais cru que PS15 se serait relevé après PS14 Impossible. Et pourtant, le jeu, il est exceptionnel, le 15 Et par est rapport exceptionnel. à. Exceptionnel. justement, ah. c'est pour ça qu'on est, on est, on se dit peut-être qu'avec eux, ]oires. ils nous ont déçus plusieurs fois, plein de fois dans notre vie. Et ils vont continuer sûrement à, à, à nous décevoir. Mais on ne sait jamais. Ils sont capables de tout. C'est vraiment, il faut savoir qu'ils sont vraiment capables du meilleur comme du pire. Le 14, c'était une catastrophe Moi, j'ai joué trois jours Alors, j'ai joué à PES tout ah, le temps ouais. J'avais racheté une play à ce moment-là, une play 3 pour, acheter, pour jouer à PES aussi J'ai vu le jeu, j'ai dit, j'ai fait tout ça pour ça J'ai utilisé mon argent pour ça J'étais dégoûté, vraiment Il y a par contre un truc dont je veux absolument qu'on parle Et moi qui m'inquiète beaucoup Et c'est vraiment le côté le... En fait, je, je suis d'accord avec vous, potentiel Il euh, y a moyen qu'il soit très bon Mais il y a un truc, tu vois, un gros caillou dans la chaussure Où là, je me dis, ah non, bah, si ça reste comme ça, pour moi, ce n'est pas possible je pense que peut-être, Wally, tu vas pas du tout être d'accord avec moi. Et j'espère, c'est la défense. Pour moi, la défense, elle est catastrophique. J'ai l'impression que c'est pas toi qui défends. J'ai l'impression que tu contrôles un joueur. Et... Tu, tu sais que tu du Il bon, y, y, y, y a deux trucs qui manquent, malgré tout. Euh, moi, je serais pour qu'on garde ça. Euh, le L2, euh, le carré, ah oui. le croix, c'est des, non, des ça, très très bonnes idées. C'est des très bonnes idées. Mais, mais il manque. Contre, déjà, déjà, déjà le, premièrement, le pressing euh, du deuxième mec. Malgré voilà. tout. bah oui. Au euh, moins le ramener. Un peu comme FIFA, tu vois, pas forcément qu'il vient qu'il mette son pied, ok Mais au moins le ramener, parce qu'au final, euh, c'est du contraire, le mec, il te fait un rond euh, transversal de l'autre côté, il te fait tourner tout le match Et ouais, le deuxième ça. truc, c'est le style droit Et oui, euh, tu peux changer le style droit, mais <rire> on bah oui. dans, dans un rayon Pourquoi ça. tu peux pas prendre ton, ton arrêt gauche et anticiper euh, la passe Alors que tu sais que tu vas la faire la passe Le que... problème, c'est qu'on va, là vraiment, dans des failles du jeu Où les mecs, à la fin du match, vont faire que faire tourner ouais. Et mais... est-ce que tu pourras jouer Je sais pas Alors je pense que si tu peux pas, je sais pas, hein. J'ai pas l'info, mais si tu peux pas changer plus que sur ce cercle-là, est-ce que c'est pas pour être équitable par rapport aux joueurs mobiles qui eux ils pourront pas aller chercher un joueur qui est en dehors de leur écran Non ouais, mais euh, euh, ils, ils ont pas un radar les joueurs mobiles, un truc comme ça euh, Logiquement, euh, de, demain sachant qu'ils ils ils auront la manette sur mobile, ils ont une manette. Donc à partir du moment donné ils ont une manette, euh, même sur ton, sur, sur, sur, sur ton petit euh, mobile tu joues comme ça, euh, tu le vois, le, le, le, tu peux prendre le, le, ah, oui. le stick droit et anticiper. Pour moi, c'est la base. En fait. C'est logique dans tous les jeux de sport. Luther, dans tous les jeux de sport, tu es obligé de... Sur NBA 2K, il te propose de prendre le joueur que tu veux. Le joueur que tu veux. OK, c'est comme ça, en fait. C'est logique. C'est un jeu où c'est 1 un contrat et tu dois maîtriser tes 11 joueurs. Donc toi, le changement, le changement manuel euh, te manque plus que le pressing deuxième joueur Oui. Ah ouais. Clairement, parce que le pressing deuxième joueur, malgré tout... Il y a quelques phases où j'arrive euh, à aller plus ou moins à, à bloquer à deux euh, mon adversaire. Ça veut dire que, euh, bon, après là, je rentre un peu plus dans du, dans du technique, euh, dans du détail. Oh, mais, mais euh, euh, Je peux ramener un deuxième joueur euh, et, et couper avec mon arrière gauche, par exemple, et, et ramener mon milieu comme ça. Ah oui, du coup, et, tu changes. Et je sais. Et, et le mec, je le bloque. Tu sais pourquoi je le bloque Parce que j'ai pu croire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de passe. Ah. Et s'il se retourne, bah, je vais sur lui. Donc malgré tout c'est comme si c'était un pressing carré ouais. Mais euh... ça t'oblige à changer rapide, à changer vachement vite tes joueurs du coup Voilà, mais mmh. le seul truc où, où il manque le stick droit euh, ouais. Ça va être euh, de l'autre côté, quand il faut anticiper, quand le jeu, le mec veut changer de l'autre côté C'est quoi, mon euh, joueur est... il n'existe pas il, euh, il Surtout est pas avec euh, les passes longues puissantes euh, qui, vont, qui risquent de faire mal à l'opposé hein. D'ailleurs il l'avait même montré dans les séquences de gameplay, qu'on a mis eux-mêmes On voyait une séquence où en fait il faisait un changement d'aile euh, incroyable Et que ça, bah, forcément le bloc s'il ne coulisse pas assez vite par rapport à ça, est-ce que tu trouves que l'IA défensive, elle s'en sort bien Parce que là, l'IA, elle est quand même très importante, vu que toi, tu contrôles qu'un joueur. Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux autres années, à PES 21, par exemple Bah Par rapport au PES 21, le 20, le 17, et peut-être un peu du, du 19 et tout ça, enfin, les, vraiment les derniers PES, bah, l'IA est, est, est moins efficace. Bon, est, pour moi, c'est une, une bonne chose, en dire, défensivement. Hein. Ouais. -dire, pour moi, c'est une très bonne chose, puisqu'ils ne mettent pas le pied. Enfin Sauf si c'est toi qui le mets, mais des fois… Voilà y a certaines situations où c'est des bugs j'espère que ça va être corrigé ou la passe le mec qui regarde le ballon euh, passer devant lui et tout ça euh, on espère bon, après peut-être que, que ça va pas être corrigé mais généralement quand c'est du un contre 1, vraiment, hein, au delà des passes et tout ça pas bah, justement déjà les passes d'abord tout à l'heure tu le disais tort quand tu fais un croix avec les mecs qui se plaignent pourquoi l'intercepte pas parfois pas qu'il croit il faut pas laisser lia voilà. euh, euh, euh, euh, gérer ou, ou anticiper pour toi non il faut, faut, faut, faut le faire toi même et euh, et sur les dribbles aussi, euh, déjà c'est difficile hein, en plus de, de, de défendre sur, sur, face à un bon dribbler Et, et tant mieux que l'IA décide pas pour toi C'est pour ça qu'il y a quand même des bonnes idées C'est des bonnes idées, peut-être c'est pas bien reproduit euh, Pas peut-être, mais c'est pas bien reproduit puisque le jeu déçoit beaucoup Mais c'est des bonnes idées, il faut, faut, faut le dire Ouais, bah mais on est là les gars pour dire ce qu'on pense nous, on est payé par Monaco, ça c'est vrai, mais on n'est pas payé par Konami on a... Non mais tu vois, il ne faut pas croire qu'on est payé, qu'on est acheté, qu'on est vendu et... Il est joueur pro non. mais il a le droit, de. et tout à l'heure il a dit que le ouais. jeu n'était pas bon on est, on, est libre de, on est libre de dire ce qu'on veut les gars oui, Que mais ça vous plaise Je suis qui a le plus critiqué jeu de ma vie, je suis le plus critiqué de En 2016 j'ai fait champion du monde, le premier truc que j'ai euh... dit c'est que j'ai fait champion du monde sur un jeu de merde <rire> Ce qui m'a valu euh, des problèmes derrière. Donc, ouais. euh, -ce que euh, que que tu et que qu tu, regrettes, pas, tu regrettes, tu hein, regrettes, tu nous l'as dit, il regrette <rire> beaucoup ce qu'il a dit. <rire> en fait, ah, en fait le truc, Luthor, c'est que franchement, le jeu, on a tout dit de façon. Oui. Que ce soit avec des tweets ou à lead, parfois, là, on le dit dans l'émission, le jeu n'est pas fini, le jeu est cassé à bien des égards, à bien des niveaux. Non, voilà, est-ce qu'on peut quand même, à travers, voir euh, voilà, des motifs de... Je sais pas de potentiel, ouais, ou c'est important. Ah, je vais pas te dire ouais, le jeu il va être incroyable ou quoi. je hein. je sais pas. Je, je, je mentir. Joue, à personne voilà, c'est un produit, c'est un jeu, c'est pas ma vie, tu vois. C'est pas ma bonbonne d'oxygène qui arrive le 28 octobre ou le 11 novembre. Tu joues, t'aimes pas. Tu Voilà. moi, je, je kiffe PES. Je suis un amoureux de cette série depuis petit, depuis toujours. Bon, bah, je Là, j'y joue pas en ce moment. Je, je vous dis honnêtement, c'est la meilleure preuve en fait. Luthor, tu vois, que je garde mon objectivité finalement j'ai pas de ai pas de mal à dire que voilà le jeu n'est pas n'est pas fini c est cassé à beaucoup de niveaux maintenant est-ce que dire ouais ça c'est là la... ça sera rien d'une ?» là ils ont ils ont communiqué après voilà chacun jugera entre guillemets la communication qui a été euh établi. Et, euh, et puis on verra le 28 et on verra le 11. Et je dis pas on verra en mode, euh, les gars, n'ayez pas des espérances de malade, hein, parce que je vois plein de mecs à chaque fois sur les réseaux sociaux. C'est bah, incroyable, incroyable. Eh, les gars, eh, c'est un jeu, il y a un produit, soit il est bon, soit il n'est pas bon, tu vois. qu'il y aura un nouvel aliment dans le restaurant, un nouveau menu, ah, peut-être qu'il va pas être bon. Tu on vois. est tous dans notre oui. rôle. On est tous voilà, le micro, jeu est là. gratuit, allume ta play, on ne dit pas de payer je sais pas combien. Bah ben Moi, ouais, je vais le tester. Là, est-ce que j'ai envie de jouer à eFootball à l'heure actuelle Non, clairement. Non. Mais euh, 28, est-ce que je vais avoir la curiosité Parce que je suis avant tout un, un joueur PES, j'aime ce jeu depuis longtemps. Ouais, je vais le tester les gars. Je vais le tester. Je vais appeler Walid. Je vais taper, appeler toi Luthor. On pourra même peut-être en parler dans une émission débat avec plaisir. Je suis d'accord avec toi, Iman. Moi, je l'ai dit sur sur ma chaîne YouTube avec Soso. On l'a dit. Je l'ai même dit sur l'émission de S1. Je serai pas joueur pro. J'y jouerai pas. Je dis que Non, je jouerai pas. C'est tout. Actuellement, à l'instant T6, si c'est ça, non, je joue pas. Je joue pas de et, et surtout les gars, comme je le dis à chaque fois, on connaît tous PES, là je les vois, Brizzy, Chemsous. Ouais ouais, il n'y a que, y a que dans des dans la, commune, de la commune. On, on se connaît <rire> les gars, on... de famille PES avec plein de monde. Et le truc, on, on sait très bien, hein. même il y a 20, on ne sait pas en fait si... Euh, on, on sait que PES est capable de tout, Walid a très bien résumé le truc mmh. moi je vous le dis, PES 15 je me suis mangé une claque du futur sachant que je sortais d'une dépression à cause de PES 14, j'étais Matrixer à l'époque, hein. j'essayais de sausser les gars de ma cité et tout, mais si regardez, il a un potentiel PES 14, <rire> ah, Walid je te promets hein. moi toi-même hein. ah, ça y est j'ai arrêté je me surtout, surtout qu'on avait le 13 qui était bien, parce que moi je m'en souviens le 13 moi, il était très bien j'ai kiffé, j'ai kiffé le 13 je me suis dit putain, je vais jouer au 14. J'étais vraiment fort en plus au 13. Je vais jouer au 14. Il va être, il va être bon. Ça va être un bon jeu. Oh, j'ai vu ça. Le ouais. choc. Je jouais en plus, je suis un joueur offline. Hein. Je suis pas un joueur online. J'étais, un joueur offline à cette époque-là. Je jouais envers une légende. Il y avait un bug. Je sortais tout le temps la 60e minute. Je comprenais pas. Première <rire> saison, j'ai fait quatre matchs. J'étais Ballon d'Or. Deuxième saison, oh. euh, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Le club m'a licencié. <rire> Tu sais que je suis devenu fou, hein. J'ai jeté le jeu. Je l'ai à mon frère. Je vais, je vais rebondir sur une question. Euh, sur une question. Ah, Je l'avais noté. Sur une question d'Isham. Très intéressant d'ailleurs. Très intéressante. Hisham, il, nous, il nous demande. Je reformule parce que, voilà. Il nous demande, en gros, est-ce que si on se met vraiment sur ce jeu comme il est là et qu'on le maîtrise, est-ce qu'on peut l'aimer ou est-ce que non parce que c'est vrai que moi j'en ai qui me disent dans le jeu actuel oui il y en a dans mes commentaires ils me disent ouais ceux qui n'aiment pas le jeu c'est parce que vous savez pas jouer mais une fois qu'on le maîtrise il est extraordinaire et tout du tort c'est comme chaque année nous c'est la même chose pour nous chaque année à chaque fois qu'on commence un jeu même si les premiers tests on dit les bien, au bout d'une deux semaines on se dit j'aime pas je parle vraiment des joueurs pro même moi vas dit c'est un jeu bizarre mais tu vois que les plus on maîtrise mais plus on maîtrise plus on se dit, ah, euh, finalement, en fait, on prend du plaisir, on est un peu tous un peu hypocrite, on prend du plaisir quand on s'amuse, quand on skise et tout ça, quand on phase et tout ça. Et, euh, et, et j'en parlais aussi, ben justement, avec Hicham, parce que, euh, je joue souvent avec lui. Il y a des moments où, euh, où, oui, il kiffe, mais il y a aussi des moments où, euh, quand je joué hier soir, <rire> il n'était pas content de lancer sa manette. Hein. Donc, euh, forcément, euh, ça, en fait, ça dépend. Il y a, parfois il y a, Mais ça dépend euh, des gens. Avoir ah, du plaisir, vous, en fait. je, je suis d'accord avec toi, Walid, sauf que là, en fait, tu as vraiment cette dimension de joueur pro, des mécaniques à assimiler. Et quand tu ces mécaniques, c'est ça, finalement, c'est là où tu puisses... Où tu prends du de, plaisir, ouais, ou c'est ça. Plaisir. Mais là, moi, à titre personnel, je vais répondre à la question aussi du tort. Moi, là, à l'heure actuelle, prendre du plaisir sur ce jeu, euh, ce n'est pas possible. Ah, C'est-à-dire, OK, je sors quelques gestes. J'avais mis un petit clip, bon, le seul clip que j'ai mis sur Twitter de Dembélé, où je dribble quelques joueurs du, de, de mon adversaire. Je vois qu'il y a un truc, mais... C'est trop. J'ai jamais vu. Hein, but hein, <rire> douce, ouais, mais en fait, moi, la vérité, vous savez pourquoi, les mecs, j'ai mis ce but, Walid Je te jure, hein, je me suis dit, purée. Parce que je, je joue aussi à FIFA, tu vois. Et je me dis, purée. Parce que je drip sur FIFA de plus en plus. J'apprends toutes les méca et, et tout. Et je me dis, purée. J'espère que je ne suis pas devenu une merguez, tu vois, un peu, près, tu sais. Ouais, tu t'es t'as voulu C'était le moment. De... Ah, ouais. oh, ça y est, je me suis rassuré. Après, salut, tu vois. <rire> j'ai dit, vas-y, on, <rire> 20... on se revoit le 28, les amis. Ouais, je te dis, Walid, que. Franchement, un joueur casu, un mec voilà, qui veut kiffer le jeu, franchement, c'est dur là. Parce que ouais. là où je veux, au-delà du gameplay, je veux reparler de l'expérience utilisateur. On te dit, tu fais un événement. Et événement 1, gagner un match. Événement 2, ah, ça gagner dur. deux matchs. Tu prends la même équipe, tu es obligé de faire un autre compte PSN. Je sais pas, vu un tweet de Soso ou je ne sais plus qui. Ouais, je dois prendre plusieurs comptes. Et, et, tout. Labs, et, et en fait, l'expérience utilisateur mêlée à, au gameplay qui n'est pas fini je vais même pas dire qu'il est cassé non, il est cassé à bien à bien à, voilà on a beaucoup de il ya beaucoup de choses qui font qu'il est cassé mais pour moi le jeu n'est pas fini l'ont sorti oui, l'ont sorti tout simplement parce que honnêtement ils devaient devait sortir ouais, je, je pense je me suis fait des théories, tu vois, en mode ouais, en mode Kira et tu vois, et, <rire> et elle, tu vois, dans Desnoc, et... Tac, Tac, mais non, je j'arrive et... pas à trouver pourquoi ils l'ont sorti à ce moment-là. en fait, là, je viens d'avoir, euh, dans la tête, la je de me dire peut-être euh, peut-être une théorie, en fait, peut-être une possibilité, parce que. Il ne faut pas oublier qu'ils des, des, ont des partenariats et tout ça. Donc, c'est-à-dire ça ils ne peuvent pas attendre de le sortir euh, euh, au mois de janvier ou au mois de février. Et pas profiter, euh, entre guillemets, euh, de certains partenariats comme euh, avec la Juventus qui s'arrêtent euh, euh, en, en, en juillet. Euh, qui seront peut-être renouvelés ou pas, tu vois. Donc, ils se sont dit, on va balancer le jeu. Comme on leur a balancé ces dernières années, il y a des jeux où, qui étaient bizarres et tout ça. Au début, euh, la ouais. bêta du 19, je crois que c'était de la bêta du 19, elle était dégueulasse. Hein. Moi je m'en souviens, euh, on avait joué, c'était une démo en ligne, j'ai détesté, bon. j'ai détesté, par contre quand le jeu est sorti tout ça, oui, c'était pas mal, Le vin, c'était la même chose, ouais. tu vois. il y mais a eu des, des bonnes phases. Tu vois. Moi ma théorie, et franchement c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense que je suis vraiment pas loin de la vérité. Que... Vous, hein, ah mais il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. après personne n'a personne la réponse sauf Konami et je ne pense pas qu'il nous la donne C'est que la version que j'ai testée à Londres et je ne suis pas le seul à le dire, tous les anglais ils disent la même chose que moi Donc je me suis dit ça va je ne suis pas fou et encore une fois ce n'était pas un avantage d'être le seul français à y aller par rapport à ça elle était, elle était beaucoup plus avancée par rapport aux bugs, il y avait beaucoup moins de bugs, c'était beaucoup plus fluide, beaucoup moins lourd je pense qu'en fait c'était cette version qui devait sortir, mais il y a eu un problème, il y a eu un truc, il y a eu un bug qu'ils n'ont pas réussi à régler. Il y a eu un, un... problème. Il y a eu... Non, mais il y a eu un bug qui n'était pas, pas réglable et qui était, je sais pas, qui devait vraiment pas leur plaire. Et ils ont préféré revenir en arrière et nous sortir euh, cette version. Ça, j'en suis convaincu oh, parce qu'il n'y a pas d'autres, il y a pas, y a pas explications. Ouais, il y, y a Prismova qui, tu sais, qui dit un commentaire euh, d'ailleurs. Euh, bienvenue à tous les gars qui. nous Alors quand il y a des, des commentaires un... intelligents, on les souligne parce que c'est rare quand même. Ah, non, il y en a plein depuis tout à l'heure en vrai. Les gars, c'est une version 0.9.0. Par défaut, dans le monde des devs, c'est une version non stable destinée aux devs initiales. Je, demande... je me demande juste ouais, pourquoi ils ont balancé ça au grand public. Ils sont sûrement sous l'eau. Franchement, je n'ai pas l'explication. Mais ça revient un peu à moi. Ce que je dis, c'est quand même crédible. Ils sont ouais. sous l'eau, ils ont raison. Parce que je pense ouais, que la version pense... de Londres, on ne sait pas quelle version c'était. Mais je pense que c'était supérieur à la bêta. La bêta, c'était version 1.01. Je pense que, et ça, on n'avait pas le chiffre, mais j'en suis convaincu. Et après, pourquoi ils ont reculé d'autant, je ne sais pas. Ouais, c'est très possible, honnêtement. Mais quoi qu'il arrive, la, la concluante, hein, c'est que bah, malheureusement, le, le, la sortie a été catastrophique. Hein, on ne peut pas le nier. Ça a fait un bad buzz retentissant. Bah, et tu te rappelles de ce qu'on a dit Dans le monde du jeu vidéo. Hein. Avec, euh, euh, Marcon, à, hein. avec Hidekun, on s'est appelé quelques jours avant la sortie, avant le 30. Et j'avais dit, Hidekun, franchement, s'il reporte, ça ne m'étonnerait même pas. Et ouais, on Qui fait un... qu'ils reportent. Hein, nous, on était... nous, ça pour sorte, nous tu on était presque sûr qu'ils allaient reporter la sortie. Quand on a vu ouais, qu'il lâchait tu... pas de gameplay, on s'est oh, dit il en... y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, en fait, ce qui est assez étonnant, les gars, c'est que il y a plein de théories qui disent qu'ils qu veulent que, voilà, par rapport à FIFA, pour s'aligner. Mais non, mais la concurrence par rapport à FIFA, elle n'y était pas depuis ça, des années, elle y est encore moins. Clairement, moi, j'aurais voulu que le jeu sorte un peu plus tard, honnêtement, ouais. et avoir même ta version, peut-être Luthor, tu vois, dans un premier temps, à la rigueur la Version que tu as pu tester à, à Londres, mais euh, mais la non, pire version, elle euh, là c'est ouais, oui, oui. la version, où on peut pas la défendre. C'est celle qui nous a tous euh, mis mal à l'aise. Hein, moi, je te dis, quand je ouais. marche à, à Colombe dehors, les mecs ils disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Tu vu, ils ont fait quoi <rire> encore Je en <rire> jure, tous les mecs qui viennent me voir, ils ont dit, mais ils sont pas sérieux, tous, hein, tous les mecs qui jouent que ce soit à FIFA ou qui ont joué à PES ou qui connaissent un ouais. minimum ou qui savent euh, euh, que j'ai joué à PES, ils ouais. me parlent de ça. Ça veut dire ouais. que ouais. tout le monde est au courant, ça va faire un buzz mondial. Ouais, mais moi, Walid, je suis toujours sur WhatsApp des potes à moi, je suis le seul de tous mes potes à jouer encore à PES. <rire> ouais, gros, qu'est-ce que ça fait Genre, on dirait c'est moi, tu vois. <rire> Après, attention. Hein. la même chose, Walid. <rire> on va passer ouais. un petit peu sur la partie débat, on va essayer de se projeter sur la suite. Mais juste avant de passer sur cette partie, je voudrais quand même rappeler les amis, parce qu'il y en a beaucoup dans le chat qui disent, pour eux c'est mort. Voilà, il y a eu tel un tel bad buzz, Konami s'en relèvera pas. Dans l'histoire du jeu vidéo, on a eu des preuves. Que, bah c'est vrai que des fois des bad buzz ont pu détruire le jeu mais c'est surtout parce que les jeux derrière ils étaient éclatés mais on a également vu des licences qui étaient au fond du trou et avec un, un bel opus revenir sur le devant de la scène franchement faut pas beaucoup croire beaucoup les, reviendront, Luthor. les... Luthor, bah beaucoup oui reviendront. les joueurs ils T en ont... parlent avec Soso -So, en, en ce moment enfin qui, qui nous moi, dit qui moi j'en suis convaincu ouais. si ouais. le jeu est bien dans six mois tout le monde va revenir actuellement il joue pas mais euh, forcément dans quelques temps quand le jeu sera bien quand on va lui servir quelque chose de correct bah les mecs, vous c'est tout. Bah oui. c'est logique qu'ils ne veuillent pas jouer moi, euh, à, à, à ça actuellement. J'ai juste peur, Walid, -E, du, du tort, les gars, du C'est-à-dire que franchement, j'ai des doutes sur, euh, sur l'année, honnêtement. Pour cette année, j'ai encore des doutes. 2021 euh... ou... Ouais, là, là, là ou pour l'année la 2021, je pense que c'est complexe. Peut-être qu'avec l'arrivée des nouveaux modes, il y a la Ligue des Masters, Luthor, tu 2022 en... Ouais, début 2022 ouais. dans un instant. Ouais. Ouais. c'est pas ah, en 2020. plus si c'est ouais. début ou fin ouais. hein moi... Pour moi honnêtement, là on est, vous savez, le PES 2021 update. En vrai, euh... ah, peut-être qu'il aurait c'est une dinguerie ce que je vais dire. En hein. même temps, qu'il aurait fallu une update. update Attends. Ouais, je mais... pense qu'ils auraient perdu moins de joueurs. Mais je pense qu'ils auraient perdu qu moins de joueurs, mais pas autant. Ouais, pas fait le même pas de buzz. Ils Salut du rendu. Bon, on en parlait. Euh, Salut le boss. Ils sont honnêtes, ils viennent et ils disent clairement. On n'a pas fini le jeu, c'est ouais, compréhensible, c'est oui. vrai en plus, il euh, y a eu le Covid, bah, Bien sûr. Et Au Japon, le Covid, ça, ça a impacté ouais. tout le monde. Donc, il euh, manque, il, de roulette, il manque de communication, manque ouais, de communication. C'est vrai Walid, et les gars, Brizzy, je reprends un très bon commentaire de sa part, oui ils reviendront, mais il faut proposer des éléments béton derrière, ouais. contenu, et ergonomie, et j'en passe, il faut frapper fort et pas attendre un an. Écoute Brizzy, je vais encadrer ton truc, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait les gars, ok ils vont rectifier le gameplay et en vrai, on va pouvoir même s'amuser. Même toi, niveau Alib, niveau compète, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, tu vas gérer le jeu comme, voilà, que, bien comme il faut. Mais sincèrement, les gars, au moment de la sortie, un gameplay réparé, euh, pour moi, ne suffira pas pour vraiment taper fort. Là, non. il faut proposer des nouveaux contenus, des nouveaux, les événements. Maintenant qu'ils on euh, qu ont établi leur, euh, leur mode, entre guillemets, des événements, des petits défis. Allons plus loin, parce que le défi de gagner un match, ah, défi, parle un, ma gagner vidéo un match le défi de gagner un match, elle est excellente, ta, vidéo. Enfin, ta dernière vidéo où, où tu parlais justement des défis, elle est excellente. Euh, honnêtement, les gars, il faut, il faut du lourd. Il faut mmh. peut-être creuser cette idée d'événement. Et J'espère peut-être un jour euh, avoir le mode compétition en ligne qui est peut-être le meilleur mode. Euh, D'ailleurs, euh, on, oui, oui, oui. on a le contenu exact. Que l'on va avoir euh, à la sortie du jeu officiel enfin la sortie, Pour moi la sortie du jeu officiel Le 11 novembre On a le contenu, ça y est C'est marqué noir sur blanc sur le site J'en ai parlé aujourd'hui On a le contenu, il n'y aura pas de surprise euh, Voilà, mal malheureusement Mais déjà le, Mais ouais. déjà le gameplay Le gameplay, gameplay. Est-ce que pour vous ils sont capables D'ailleurs il y a du rendu, là, hein, euh, y a, y a, Dans le chat J'attends votre, votre avis également est-ce que pour vous, euh... ils sont capables déjà de corriger rien que les bugs Pour le 11 novembre euh, la cl... mais Oui, en fait, là, est... il est tellement. Est bon cassé bug, oui, à est actuelle. oui le... il y a des trucs qu'on n'a jamais vu de la vie. Tu vois, genre, il marque, euh, je ne sais pas, Neuer qui est là, tu sais, qui se fige, qui les conversions et tout. Et les dingueries, ouais. Tu... <rire> non, ça, c'est des trucs, bien sûr, qui, normalement, on n'aura pas. PES, quand même. Il y avait quelques petites dingueries, mais il n'y a jamais eu. Était ah, la plus grosse, moi, le plus gros bug, c'est le bug du L2, le bug du L2 où toutes les collisions oui, à ah sont oui. les collisions, on dirait le mec, qui zouk avec l'autre ou toutes quoi. les ouais, non, collisions sont buggées. Ouais, non, non, Moi, je pense honnêtement que ça, ça va être rectifié. On peut dire ce qu'on veut de PES, mais en termes de profondeur de gameplay, je veux dire vraiment, de le profond du, profond du gameplay de PES, son identité même, l'équipe de développement est très très forte et je maintiens à mes dires et là en fait c'est juste que peut-être que leur travail en fait bah, il n'a pas été fini il n'a pas été optimisé encore une fois je vous re, je vous renvoie au tweet de Durandil sur son compte pour les petites explications à droite à gauche euh, pour moi ouais Luthor ça va ça va être rectifié à ce niveau là après voilà il y a toute cette histoire de contenu d'ergonomie et, et d'expérience utilisateur qui me fait euh, tu, veux parler, très, hein. très, très peur. tu veux en parler tu veux en parler moi ça me fait peur je te le dis clairement tu toi bah, moi, là, là, je suis. Tiens, durant deal. dans moins d'un an, je prends les paris que le gameplay graphique sera à la hauteur dans moins d'un an. Moins d'un an, c'est long. Hein. Mais, Mais voilà, non, il non, attend ouais. aussi, les, il les attend sur d'autres terrains, on est d'accord. On est d'accord. Après. C'est pas que je. C'est pas du. Après, au niveau de l'expérience utilisateur, là, je vais peut-être me faire insulter par beaucoup de monde. Oh, vas-y, commence même pas à me dire que. Ah, arrête, Luthor. J'ai le droit de parler ou. Je <rire> vais parler, laisse le parler. J'ai peur, Walid. Peur, Walid. Bah non, mais moi, je vais... Je vais je, tiens, d'ailleurs, monsieur Hidekoun, je vais vous mettre devant vos contradictions. La, Allez, la, la saison dernière, on a fait un live. Je sais plus avec qui. C'est ce que tu vas dire. Ah, on avait fait un live. Et d'ailleurs, et je me rappelle, je t'avais posé la question. Je t'avais dit, si ils nous font un jeu comme PES Mobile avec le même contenu, mais mmh. sur console, est-ce que tu seras content Tu avais dit, bah oui, il y aura plus de contenu. Et tu avais mmh. dit, on ça. Ah, ouais. Euh... Que j'avais dit, temps excuse... Non. Ressort l'épreuve avec Ah, ouais, bah que tu crois, je vais aller fouiller dans tous les lives. Je dit. J'ai dit que j'ai testé la version de PES mobile. Et oui, en effet, tu as de l'ergonomie. C'est fluide. Tu peux lancer tes matchs assez rapidement. Et j'aimerais retrouver tout ça sur console. Mais hors de question d'avoir les mêmes menus mobiles euh, sur console. ça Moi, pas ça, ça sens. me dérange Quand pas. Tu pas que PES... moi, ah. pour... Ouais, Mais voilà. Moi, franchement, ça me dérange Un... pas. Mais ça te dérange pas si tu arrives à lancer ton match assez ah rapidement oui. Ah oui. oui. Ah ouais, mais toi tu, veux, tu, fais, ah ouais, tu fais les pote, il fait les, les tu sais il fait le point négatif et il rajoute encore un autre point négatif. Non, ouais. mais non, mais je te dis que les gars, l'ergonomie, l'expérience utilisateur, pour moi c'est un tout, la DA, c'est Non mais non, la DA, la DA elle est catastrophique, catastrophique. d'un menu voilà. à l'autre, facilement. La DA elle est catastrophique. D'ailleurs Kini, il est S il était il nous en parlerait mieux que nous, elle, les couleurs elles sont horribles. Mais. Ah, moi, je vais pas revenir dessus, est Mais. <rire> mais. L'ergonomie des menus, ça ne me choque pas plus que ça, tu vois. Personnellement, ça me choque. Ça me choque plus, par exemple, dans le plan de jeu. Tu ne puisses pas s'observer ton, ton plan de jeu. Tu es obligé de faire tes déplacements manuels. Euh, les cinq ouais. tactiques, ça, ça me choque plus. Mais les, moi, menus, les couleurs, Moi, je te dis, à matomisant. Ah oui, non, mais moi, me me faut à chaque fois, je fais. Le, le, le, moi, ce qui m'a fumé le plus, je crois que c'est. C'est le. En fait, Walid, c'est très bien. Tu vois, le, le logo du club, il est en rose, alors que derrière, tu as du bleu et du jaune. Mais d'où il sort Genre, on dirait, il s'est invité dans une fête auquel il n'a pas été invité, tu vois. Et lui, il est déguisé rose, alors que ce n'est pas une soirée, soirée, soirée autour... déguisée. Ouais, autour de l'écusson du club, je me dis, tu... ça, moi, ça me fait mal à la tête, ce genre de truc, tu vois. Est-ce que ça. Tiens, On parle justement de la latence des menus. Est-ce que ça, vous pensez que ça, ça peut être corrigé Est-ce que toi, tu as vu une amélioration, Ousma, par rapport à la la espèce de petite mis... enfin c'était pas une mise à jour faut pas que je dise mise à jour mais a... c'était une mâche serveur quoi a... tu as vu des améliorations jeudi dernier ou où... rien par rapport à quoi par rapport à la, la... Par rapport au menu ouais tout la fluidité la non je faisais ma, ma format euh, j'étais en train de m'énerver de la formation j'arrivais pas à modifier mes joueurs je suis là je suis en train de crier je me dis mais, mais, mais, ils bougent pas tu vois et ça bug et... c'est énervant tu vois genre en, en fait ça agace ouais c'est ça t'as même pas tu même pas tu sur... même pas commencé ton match que tu es déjà agacé je te jure tu es agacé parce que tu as le temps tu dois faire ta format il n'y a pas de possibilité de format tu dois modifier tes joueurs parce que moi je les, je les modifie pour essayer de faire un 4-3-3 et tout ça ah c'est horrible c'est lent tout ça c'est un moment de commencer t'es es épuisé mentalement et en après, fait voilà, merci la ouais. derrière hey, mec il t'attend un match imagine du tort, hein. tu rentres du taf tu es tranquille tu lances un match hein. Déjà, tu tombes contre Usmacabil. Tu vois Usmacabil qui s'affiche. <rire> tu vois déjà. <rire> tu fais oh les, les problèmes. Dans le jeu, des trucs et tout. Oh, Moi en fait, ok, là, les couleurs. On sait que on va dire euh, les asiatiques en règle générale et pas que dans le monde du jeu vidéo ont une manière de concevoir on va dire la direction artistique très différente des autres euh, des autres régions. Pas de souci à ce niveau-là. Mais l'ergonomie, pour moi, aujourd'hui, c'est quand même fondamental. Tu dois pouvoir inviter ton pote facilement. Tu dois pouvoir faire ton plan de jeu facile et te repérer. Et les gars, je ne demande pas euh, un truc impossible en vrai. Remettez-moi PES 13. Les... PES ah, les 13. menus, ils étaient beaux. Hein. Ouais, les menus étaient très, très OK. Pas de souci, tu vois. Après, moi, je te mens pas hein, comme brisien hein. euh, Tu mets beaucoup de contenu. Euh, tu me remets un gameplay vraiment PES. Tu mets du contenu. Pour moi, c'est fondamental. Je ferai abstraction des couleurs un peu folkloriques et... et olé olé on va dire. Enfin. Je lis le commentaire de Crookers, là, et ça m'interpelle. Ça Est-ce que c'est vrai que les producteurs de PS se sont barrés avec la caisse, comme a sous-entendu Julien Chies, d'où le fait que les producteurs ne soient pas signalés sur le jeu bah, je sais pas, j'en ai pas entendu parler. On va essayer d'avoir Julien Chèze en invité, les gars, cette saison. J'aimerais bon, voilà, une nouvelle incroyable, ce qu'ils est en train de nous raconter. Mais je, ça, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Non, hein. je pense pas. Je pense pas. Vraiment, je pense pas. Je pense pas. Ce qui, est, ce qui a été dit, c'est qu'il y a des développeurs du Fox qui sont partis. Et ce serait pour ça, notamment, qu'ils auraient abandonné le Fox Angel. Mais encore, pour moi, ça, c'est faux. Parce que je pense qu'ils avaient déjà, de base, prévu de faire un cross-platform. Et que, du coup, ils se sont dit. Il ah, faut que ce soit le même moteur graphique, c'est sûr. Après, est-ce que le Fox, il était possible sur PS5 Je ne sais pas, je ne suis pas développeur, mais il y a aussi ça à se poser comme question. Mais là, voilà, on est vraiment dans des spéculations. Euh... Okay, là, ça va loin, les gars. Ça va loin. Nous, on est joueurs, on va parler du jeu. Euh, franchement, bah après, le truc, en vrai, on peut pas. je ne sais pas d'où ça sort, honnêtement. Euh, en vrai, nous, on est des joueurs, on s'en fiche. Hein. Tu vois, Walid, il est joueur pro. Euh, voilà, on est... On est... Euh, ça... Si ça explique je, sais, je ne sais quoi, il enfin, faut que ce soit avéré, il faut que ce soit prouvé. Oui, ça m'intéresse pas ce genre de nouvelles. Ouais, non, mais exactement, exactement. Mais ce jeu, donc ce jeu a du potentiel. Non, mais c'est ce qu'on veut... c'est quand même ce qu'on apprend ce soir. Il y a, il y a du... une possibilité, une vois... possibilité de potentiel. Ah, hein. il déconne, il, il lève, les, il lève les, les, les sourcils. Je ne sais pas, moi honnêtement, je ne sais pas, pas que... sur quel Attends. pied danser. Est-ce que dit. toi, tu vois du potentiel pas. ou pas là, Actuellement, là, je ne peux pas te dire oui. À, à l'inverse de Walid, je n'ai pas assez joué au jeu parce que le jeu, en fait, tel qu'il est, c'est un produit fini. Comme si demain, je ne sais pas, tu joues... Euh... Je sais pas, tu fais un poker, tu joues un jeu de cartes et t'as que je sais pas, tu 28 cartes, tu vois, ça n'a pas de sens. Je vais pas jouer à un jeu qui n'est pas fini. À moi, pouvoir... je parle de gameplay en plus. Hein, je... Ouais, il je parle même, que moi. du gameplay. Ouais. Après... Ouais, ouais. Et en termes de gameplay, bah pareil, tu vois, tu vois, cette, cette défense qui, pour moi, n'est pas maîtrisable entre guillemets, parce que tu regardes clairement ton adversaire jouer entre guillemets. Et surtout, en fait, le fait que j'ai joué beaucoup moins de matchs qu'un Walid ou que d'autres mecs ne peut pas voir de, on va dire, un potentiel exceptionnel. Moi, mon potentiel, Luthor, Walid et les amis, là où je le vois, c'est je sais de quoi est capable Konami. Je sais que PES peut te sortir vraiment un ouais, pur bien produit, un pur gameplay. Je parle vraiment du gameplay. Hein. Euh, à ce niveau-là, voilà, je dis oui, c'est, je, je garde, un, je reste sur un potentiel et une possibilité positive entre guillemets. On verra bien de toute façon. Tiens, beaucoup, beaucoup parlent du, des tactiques. On est obligé d'en parler. J'en ai pas parlé, c'est vrai, c'est de ma faute. Les cinq tactiques. Walid, t'en en penses quoi Explique-nous ton avis. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Ça va tout le temps être la même qui va être utilisée. On bah, va tout... Pour l'instant, moi, j'utilise compte rapide. Donc. Euh... Parce qu'il y a le précis. <rire> je sais pas. Parce qu'il justement parce qu'il y a le précis. Ah, voilà. Euh, mais j'ai perdu contre, euh, je crois que c'était Kylian, euh, il y a 2-3 jours, il m'avait mis une raclée, il n'était pas en, en justement, en, en compte rapide. Ah, il était en quoi euh, je... Peut-être que, je ne sais même plus ce qu'il est, est en quoi, es... mais peut-être que je vais changer, mais au final, euh, je ne vais pas dire que c'est une bonne chose ça, alors qu'on avait euh, ces dernières années une possibilité, c'était justement un point fort par rapport à, ouais. à, à FIFA, euh, euh, la possibilité de modifier, de mettre des instructions, de mettre, euh, de tout mettre. Et maintenant, tu as 5 tactiques, un euh, compte rapide, tu dois modifier tes, tes joueurs toi-même. Ah, C'est compliqué ça. Je sais pas, tu vois, c'est à voir sur le long terme. Ça va à l'encontre de ce que tu nous as dit, où il y a plus de possibilités dans le gameplay. Et pourtant, ils, re, ils reviennent en arrière par rapport mais, à ça. Mais un truc à préciser, c'est que par rapport aux anciens euh, euh, enfin, PES et tout ça, où c'est une bouillie, où tu faisais un peu n'importe quoi, des fois ça n'a ça aucun sens. Oui. Euh, tu mettais joueur écarté, c'était quand même serré Et tout ça, là champ suis en compte rapide où j'ai même testé passe longue Les mecs, ils font les appels C'est-à-dire qu'il y a des mouvements, l'IA est là C'est-à-dire l'IA en attaque bouge Si c'est de la possession, tu le vois, ça a un réel impact C'est là où ça peut être une meilleure idée Mais malheureusement, il n'y a pas assez de ouais. euh, J'aimerais moi avoir, euh, euh, je ne sais pas moi euh, euh, passe longue euh, enfin contre euh, passe longue et euh, pressing Voilà, moi je pense qu'ils auraient dû séparer ça. Ils auraient dû séparer, à même s'ils n'en mettaient que 5 mais au moins qu'il y ait 5 attaques, 5 défenses. Parce que là, c'est vrai que le fait que ça aille ensemble, pour moi, c'est dommage. Tu peux très bien jouer possession et pressing. Le Barça, il jouait comme ça dans les grandes années. Tu en rajoutes encore 5, 5 comme ça à peu près en défense, et 5 en attaque plus ou moins comme ça. C'est très bien, ça suffit. Ça suffit, je te jure que ça suffit. Tu rajoutes après les bons, les tactiques, forcément, 4-3-3, 3-4-3 et tout ça. Bien sûr. Et ça suffit, parce qu'il y avait beaucoup de mecs qui faisaient n'importe quoi. Tu n'avais pas s'écarter Tu rajoutais pressing intégral. En fait, tu mettais des fois des trucs incohérents. Ouais. Ça n'avait pas de et sens. Et comme tu l'as dit, on ne voyait même pas que ça faisait, si ça faisait des. On voit, eh, eh, ça n'avait aucun effet. Je vais te dire, que la plupart des trucs, là, surtout sur le 20, T1 et le 20, quasiment tout n'avait quasiment aucun effet, en fait. Il y avait 2 trois trucs, genre, étais, euh, des fois, je mettais ma ligne à, à, à 9, ils étaient de, de, de, devant ma surface et je savais que j'allais prendre un but. Ça, ça rendait ça, ça fou, ça. En fait. Après c'est dit au script, tu vois là on revient dans un autre truc où hein, le problème principal, je suis désolé même si on en a parlé, euh, euh, moi tout ce qui est à côté, je te jure que je m'en fiche, euh, ils peuvent avoir des têtes de ouf, ils peuvent avoir un gameplay bizarre, <rire> euh, des bugs, je te jure, enlevez-moi juste le script, c'est tout, enlevez-moi ouais, juste mais ça, le ça, tu que... sais qu'ils as... n'enlèveront jamais, tu sais qu'ils n'enlèveront jamais, mais en fait le problème… Ah. Y a tellement de trucs devant le script là il y a tellement en fait de, ouais c'est clair à, à activer, eh pour nous les profiter. joueurs normaux euh, c'est le dernier truc qu'on enlève là, à l'heure actuelle ouais, après en termes de compétition je maintiens ce que ce dit Walid pour nous pour la SM oui, bien pour, sûr. Voilà, la compétition honnêtement bien sûr que c'est un élément fondamental et essentiel parce qu'il a une influence sur oui. bah, sur toute ta saison en fait et, et je comprends Walid hein. après oui euh, Est-ce que, est que ça va être traité Je ne sais pas, on, on verra bien. C'est je... une très bonne question de l'as désastre tu... qui justement, c'est ce, par... ce dont je voulais te parler par rapport à ton tweet, où en fait tu disais que finalement il y a des choses qui changent pas vraiment. Qu'est-ce que tu retrouves de similaire par rapport aux anciens PES, par rapport, euh, par exemple au dernier, au 21, au 2021 oh il ouais. bah, y a quand même des bases... Euh... Déjà, les gestes techniques, c'est les mêmes. Ouais. Ah, les moi, voilà, c'est Il bah, oui, hein. y a plein de mecs qui m'ont dit, ouais, tu vas voir, ça va changer. Non, je prends même Le corner mêmes... euh, cheaté de Ousmane Kabil, il marche. Hein, le il, il marche, il marche très bien mais Il marche ouais. mieux que sur le, 20, le 21. Euh, le carré 3, euh, carré, bon, maintenant c'est carré 1, qui est plus ou moins très efficace. C'est la base. Tu fais ton 1, 2, carré 1. J'ai mis un but spécial en plus. Euh, ancien PES, c'est la même chose. T'as réussi à t'y faire avec... Euh, T'arrives à t'y faire au R1 Oui, ça y est... Ah. Il y a 2-3 fois où je vais un peu euh, bégayer, mais généralement j'arrive à m'y faire. Surtout que euh, euh, En plus de ça, il y a... C'est là où je trouve. Comme une bête. Je pas d'autre mot. Bête, pourquoi t'as mis R1 alors que t'enroules avec R1 aussi Ouais. Alors qu'on enroule avec R1 des alors fois, que... Je, je bugue. Sur la, la bêta, je vous rappelle que sur la bêta, on enroulait avec une demi-jauge de R2. Et ça, ils l'ont mais... changé, ils l'ont remis sur le R1. Mais, mais, mais... moi, ça avait... même les anciennes versions, ben oui. où tu avais juste appuyé une après, euh, en même temps ou après, parce que maintenant, le problème, c'est quoi C'est que moi, des fois, euh, l'année dernière, les autres années, des fois, je tirais, en fonction de la situation, je pouvais ou faire croix, donc faire ma femme de, de, de, de, de frappe, parce que peut-être qu'il a pris le manu, ouais. ou parce que j'ai peut-être mis une jauge un peu trop forte, ou, ou parce que euh, mon jour il est a, il a un peu plus ralenti. en Enroulé, tu vois donc je rajoutais R2. Cette fois je peux pas, je peux pas faire. Je dois faire un choix. Allez. Je dois directement faire un choix. Euh... Parce que si tu pu après, ça fait une feinte. Tu peux plus. Euh, tu ça peux... fait une feinte. Ouais. Exactement, ça fait une feinte. C'est obligé d'appuyer avant. Ah, moi c'est ah, terrible. Là, là. Le carré croix qui a disparu. Eh, oh, les gars, j'allais marquer le... ah, peut-être un des plus beaux buts de ma vie sur un PS ou je sais pas quoi. Et j'arrive devant le goal hein, et je me dis à ah, l'illumination jusqu'au bout. J'ai fait carré croix. Je voulais pleurer le mec. Ça fait, fait quoi des... Des... Mais attends, je me rappelle. Ça fait quoi Ça fait une passe du coup. Ça a tiré, ça a tiré, <rire> une frappe dégueulasse. Ah, j'avais trop le seum, mais encore si j'avais marqué. ah oh ouais il faut s'habituer après. À mon avis, Walid, je pense que les gars sont partis dans un... Enfin, les développeurs, peut-être, se sont dit, allez, on est dans une nouvelle ère. Ouais, je pense Ceux que... qui a fait euh, l'essence de, des DPS carré-croix et tout, bah, on a envie d'installer euh, un nouvel univers. Mais y a, pour moi, il n'y a aucune logique. Hein. Le R1 n'a aucune euh... logique. Autant non mais ils, ont, ils nous ont quand même habitués à avoir une logique. Même les gestes techniques avec les deux joysticks, t'as tout le temps une logique. Même toi, tu le disais, les gestes techniques, tu les trouves les nouveaux facilement parce qu'ils ont une logique. Là, le R1 n'a aucune logique. Mais oh, après, ouais, après ouais. c'est comme, euh, euh, c'est des trucs en fait. C'est, ils font sur certains trucs ça fait quelques années qu'ils font ça. Ils modifient quelques trucs en te faisant croire qu'ils ont modifié des choses, c'est comme euh, euh, avant les passes manuelles c'était jaune, c'est devenu orange. Ouais. Euh, euh, là par exemple, laisser passer le, le ballon entre les jambes, à un moment donné c'était L1-R1, après c'était juste R1, maintenant c'est euh, euh, R3 euh, euh, en direction euh, R3-R2, en direction. Euh, voilà, le, le ballon vient comme ça, tu mets dans cette direction comme ça pour la laisser passer entre les jambes, mais pourquoi rajouter ça Alors c'était très bien avec R1 tu vois. Ouais. Ils veulent peut-être changer d'identité, peut-être faire... Euh, moi, je pense que, ouais, c'est ça. Ils voulaient, ils voulaient, à la base, vraiment, se dire, voilà, PES, c'est fini, n'existe mmh. plus. Et là, c'est un nouveau jeu. bon Sauf que quand tu essayes de repartir à zéro, mais que tu te prends les pieds dans le tapis à peine rentré dans la maison, euh, le départ, il est mal barré. Et, et finalement, euh, oui. ils font pire que ce qu'ils avaient avant, pour l'instant. Pour l'instant. Franchement, moi, je suis d'accord avec Durandil. Hein. C'est ce que je disais en début de live. Moi, voilà. Je n'ai pas fini, Luthor. Je pense que l'année prochaine, ce sera mis en termes de gameplay. Moi, mon inquiétude elle va encore ailleurs, et, et vous le savez. Bah, le plus tôt possible, j'espère. Hein. D'ailleurs, pour, voilà. pour moi, le, le R1 va re... l'enrouler. Petit pronostic. Hein, pour moi, l'enroulé va repasser sur le R2 sur PlayStation 5. Parce qu'avec les gâchettes adaptatives, tu auras la résistance, ça te fera le, R1, le R2 1 le r l'enrouler. Et quand tu casseras la résistance, ça fera la, la, la frappe puissante. J'en bon, suis sûr. Et du coup, le R1, pour moi, ce sera plus que la fin de frappe. Après, sur les gens qu'on. J'espère, J'espère que c'est comme ça. Oh, euh, toi, parce tu que, joues sur... vrai que tu joues sur PS4. Oh, mais d'ailleurs. Je euh... joue sur PS5. L'e-football. <rire> obligé, je veux pas. Ouais, t'es obligé. C'est que c'est la première fois que je me faisais la réflexion il y a 2-3 jours. mais c'est la première fois de ma vie où je joue un jeu en PES. Ou un jeu, si vous voulez, e-football ou si ce que vous voulez. Euh, un Jokonami sur j'ai toujours joué en fait sur Next Gen, j'ai jamais joué sur euh, l'ancienne version et, et je comprends maintenant pourquoi les gens se plaignaient sur PS3 quand on était euh, PES 15 et tout ça et PES 16, ils jouent encore sur PS3. Et franchement, euh, tu vois que c'est quand même négligé depuis des années. Ah oui, même. apparemment sur ouais. PS4, c'est il, il est vraiment catastrophique, c'est honteux. Hein. Apparemment, moi, après ce, que... après ce qui est quand même bizarre, les mecs. Je sais pas si vous vous souvenez à l'ancienne, euh, je crois que c'était PES 2009 était horrible sur PS3. 2008, et 2008. Très bien. Il était très bien sur PS2. Mais je crois que moi, c'était le 2009 Walid que j'ai en tête. Et je suis quasi non, sûr. Oui, après, après c'était plus ou moins PS3, les mêmes. Parce est... qu'en fait, euh, sur PS2, ils avaient gardé le. En fait, c'était PES6, mais c'était la suite. En fait, c'était le même gameplay. Euh, c'était le même jeu. Je m'en souviens. Parce que je, je l'avais vu à un moment donné. Je me dis, mais attends. Mais il est mieux, tu vois. Tu le vois. Euh, parce que nous, on kiffait euh, forcément les PS2. Et on n'a pas adhéré, tu vois. PS2008, c'était dur. C'était les années vraiment où les premières baffes qu'on a prises, c'était en 2008, tu vois. Et tu voyais que sur PS2, c'était l'ancien PES, c'était le 2008, et peut-être même jusqu'au 2009, tu vois. Mais je sais que 2008, sûr, tu vois. Ouais, moi, il me semblait que le 2009, j'ai des souvenirs très clairs. Je me souviens que j'avais Je le testais sur PS3 et je le trouvais très, très différent et moins bien que la version PS2, tu vois. Après, bon, peu importe. Après, c'est juste anecdotique. En tout cas, bon, j'en espère quand même du, du mieux, hein, même si bon. c'est on... le, euh, le, le mot phare. De ouais, de... Après, voilà, ne pas espérer. trop espérer quand même. Hein. Ouais, pas, non, ouais, euh, ne pas, pas vendre vie, du rêve. Hein. Ne ça pas... reste une passion, ça reste un kiff. C'est pas tout, va pas tourner autour de ça. Moi, ma philosophie, c'est celle-ci, les gars, honnêtement. Euh... Si tu attends avec impatience, pas spécialement, est-ce que tu aimerais que le jeu soit bien Oui, clairement, j'aimerais que le jeu soit bien. Et là, si tu avais une baguette magique, tu améliorerais quoi en premier quand même Le gameplay ou alors ton expérience utilisateur ouais, tu... Bah tout, mais pourquoi pas tout frérot eh, euh, il faire... y a plein de sorts. Hein. A... Je te demande peux faire de faire un choix. Salut peux... monsieur Quinton. Un choix. Oh, c'est dur de faire un choix. Si... Enfin, c'est normal, la base c'est le gameplay. Parce que là, le jeu n'est pas fini. Et si tu me dis que tu répares ce jeu-là et... oh non, c'est compliqué. Bon, ouais, le gameplay, ça reste la base. Mais en fait, moi, c'est ça qui me termine et qui me, me fatigue un peu de me dire purée mais on est en train de débattre sur du gameplay les gars alors que le gameplay normalement c'est acquis sur pes hein. depuis deux mois je suis désolé si j'avais un pronostic gameplay. si ah, j'avais un... très bien il est effectivement il est moi j'aime bien en tout cas si j'avais un pronostic à faire et en étant optimiste, si voilà. faire, en étant optimiste voilà. on essaie d'être optimiste je dirais que le 28 là on va avoir le correction du gameplay donc on n'aura plus de bugs du gameplay ouais. et que le 11 novembre on va avoir le gameplay que j'ai eu à Londres, donc euh, gameplay plus buggé, avec les ajouts des features de gameplay, donc les passes, les tirs puissants, etc. Voilà. Moi, je pense qu'ils vont juste corriger euh, là, cette version-là, parce que c'est 0.9.1, là, je sais pas quoi. Ils vont juste corriger la, les, les, gros, les gros problèmes, entre guillemets. Il n'y euh, aura pas de changement de graphisme, il y aura pas les. Je ne pense même pas que les supporters vont être améliorés, tout ça. Y aura, euh, ils vont juste corriger plus ou moins les quelques bugs. Il y en aura encore, peut-être ça sera un peu plus fluide, les menus seront peut-être euh, beaucoup plus fluides et tout ça, parce que c'est des, des gros problèmes euh, qui nuisent qui, qui à, à l'expérience de jeu. Mais après, euh, et, et la version qu'on aura, bah on aura ta version, je pense, Luthor, peut-être un peu plus améliorée, mais on aura complètement un autre gameplay. Ouais, mais attends, okay. que... le problème euh... c'est qu'eux, ils sont cap... ils sont. Enfin, ils voient pas forcément les bugs comme nous. Peut-être qu'ils vont corriger des bugs que nous, bah, peut-être qu'on juge pas que c'est les plus importants, tu vois ce que je veux dire? Est ça qui, est, qui, peut, qui peut être moi, inquiétant moi, dans un premier temps je pense que déjà les gars ils vont, ils vont mettre un point d'honneur à corriger l'aspect euh, déjà des, des visages ah, tu je pense que parce qu que... mal pris au, parce niveau que des réseaux... leur force. Ouais, au niveau des réseaux sociaux je pense que forcément ils l'ont mal pris et corriger bah, toutes les dingueries tous les bugs et même dans les communiqués les gars on voit bien à chaque fois ils te disent voilà les, les différents problèmes je pense que ces bugs les visages etc tout va être rectifié, à mon sens. Sauf si, bah là, si c'est pas rectifié, c'est fini, tu vois, il n'y a plus d'espoir, de, de, de tout simplement. parce ce qu'ils vont corriger tout ça Et puis, euh, et puis après, euh, après je sais pas comment ils vont communiquer par la suite, honnêtement, je sais pas si... Pour moi, il peut être judicieux, peut-être, tu vois, de se dire, bah tiens, on a, on a peut-être un peu fait les choses, enfin, on a mal fait le lancement, peut-être qu'on va anticiper euh, sortir peut-être la Ligue des Masters un peu plus tôt, bosser sur certains... Je, je suis utopique, hein, je sais, mais... Euh, pourquoi pas tu vois Mais je pense qu'il faut changer la manière De, voilà. de procéder tu vois. La ligue des que... masters je vais vous dire la vérité Ils ont donné aucune date à part euh, 2022 Je pense que s'ils n'ont pas donné de date C'est parce qu'ils ne sont pas prêts de le sortir Et je pense qu'ils sont si déjà qu en date. Voilà, ne voilà à pas de mon date, avis si La ligue des masters <rire> Vraiment euh, l'attendez pas tout de suite hein, Parce que j'ai très peur qu'elle arrive très tard Et en même temps je vais vous dire la vérité pour moi, il faut mieux qu'ils corrigent tout ce qui est déjà là et qu'à pour nous sortir une ligue des masters finie et bien. Si c'est pour déjà sortir un truc alors que le jeu il est déjà bancal, il n'y a pas d'intérêt. Il y a pas d'intérêt. Ah, bah après le 11, si tu sens le mode My Club, euh, le mode comment il l'appelle maintenant, Creative ah, Team Non, Creative bon. Team, c'est euh, oui, c'est le mode My Club, pardon. Ouais, je sais pas, enfin, j'espère que le naming va changer, enfin, que le nom va, va changer honnêtement, mais. Euh... Un my club, si le truc, il y a des événements et des vrais événements, le, vous ne lui tord pas comme, comme les défis que, que, énoncé, que tu as énoncés, que ton gameplay, finalement, tout potentiel qu'a pu voir un Walid précisément parce qu'il a saigné le jeu, ah, pourquoi pas, tu vois Moi, je suis ouvert à tout, hein. comme je te le dis à chaque fois, il ne faut pas être fermé. J'entends plein de mecs te dire Ouais, c'est fini. As...". Franchement, vous pouvez, libre à chacun oui, de penser comme il veut. Matt, tu sais que l'avantage du truc, c'est que. C'est ça. Alors, je, je, vais te, je, vais, je vais aller très loin, mais dans, dans les dans 3-4 ans, ce jeu-là, là, ça sera une dinguerie. Ça sera ans, super ça jeu. Sera euh, attention, je parle de gameplay. Ça sera un super jeu. Dit dans 3-4 ans, 3, 4, ah, là, là. Mais déjà J'ai des poils blancs, frérot. 3-4 ans. Mais, mais c'est la vérité, puisque ça va être le même jeu pendant des années. Mais c'est la vérité, parce qu'ils vont corriger. C'est-à-dire, tous les, les petits problèmes qu'il y aura à chaque fois, ils ouais, vont je les suis... corriger. Ah, eh D'accord. de ouf. D'accord avec toi, niveau gameplay. Ils vont rajouter du graphisme en fonction des années. Ils vont rajouter, justement, essayer d'améliorer par rapport à la PS5 et tout ça. Et sur PS5, ça sera un top jeu. Oui. Mais. L'année prochaine, peut-être pas l'année prochaine, pas au mois de novembre, je pense pas au mois de novembre. Tu vois. On arrive ouais, dans ouais. les cinq dernières minutes de l'émission, de la première, les amis. Eh bien, yes. c'est passé vite, hein, mais forcément, on Alors, est passionné ouais, Je vous propose euh, pour que chacun votre tour, là, vous nous donniez un petit peu, je sais pas, vous, vous, vous me parliez librement de, par rapport au sujet, hein, vous me parlez pas de. Voilà. <rire> Écoute, bah, Idécoun, allez, on va laisser finir l'invité. Ouais. Ouais, voilà par rapport à ça, tu as envie de parler de quoi Déjà, je suis très très content d'avoir fait cette première émission et je suis très pressé de faire euh, les ouais. suivantes. Euh, commencer avec Walid en plus, ça veut dire quelque chose. Merci déjà à tout le chat, à toute la commune hein, qui donne de la force d'une manière euh, incroyable à chaque fois. Et cette thématique du débat, je pense qu'on on peut tout dire, on peut tout faire avec. Elle est ultra intéressante indép indépendamment des jeux hein, parce que là, on parle de PES, on parle de football, j'ai trop du mal encore. Euh, de, de, on va parler de FIFA, même du EFL, etc. Je ne vais pas spoiler sur les prochains sujets. Voilà, on fait une, une analyse, une expertise des jeux de football. Et pour revenir à, très simplement à, au sujet, bah en vrai, euh, moi personnellement, je n'ai pas beaucoup communiqué ces derniers mois. Je ne fais pas de contenu pour l'instant euh, sur eFootball, euh, e tout simplement parce que je, je n'ai pas envie. Le jeu ne me satisfait pas. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées maintenant, je dis toujours Walid le sait. Ça fait, on se connaît depuis 2015. On se côtoie à souvent, surtout au niveau des jeux de foot, de PES, tout ce que tu veux. Et je te le dis toi aussi, Luthor. Il ne faut jamais fermer la porte parce que c'est comme un mec Exactement. qui te dit Ouais, c'est fini. Euh, euh, tu t'embrouilles avec ta femme oh. et tout, tatati, c'est fini. Mais attends, c'est pas un truc voilà grave. C'est pas ta boubon d'oxygène PES ou eFootball. football Demain, frérot, le jeu, il est bien le 28 ou le 11 novembre, bah ouais, je vais peut-être y jouer, je vais peut-être prendre du plaisir, faire des games avec toi, Luthor, faire des lives, ou avec euh, Walid, etc. Ne fermons pas la porte. Oui, le lancement a été pour moi catastrophique, n'ayons hein, pas peur des mots. Il y a eu un bad buzz. Maintenant, moi, je sais que les, les développeurs de PES, c'est mon idée, c'est mon avis, sont des génies, c'est-à-dire en termes de reproduction des animations du football, ce sont des génies. J'ai une belle histoire d'amour avec ce jeu, même sur PS4. C'est pour ça que je ne fermerai jamais la porte définitivement. Là, à l'heure actuelle, je ne joue pas parce que le produit ne me satisfait pas. Point barre. Bien, bien, merci. Ousma, à toi. Ça va être difficile de passer après Monsieur Idekoun. Ah. Mais, ouais. mais déjà premièrement, bah, je suis content bah, d'être invité euh, euh, bah, par l'AS Monaco ah, et par euh, toi, bien ici. sûr euh, euh, Imad euh, et, et toi, Luthor. Oh. Hein, encore une fois, euh, euh, bienvenue. Euh. Merci. Je, vais te, je vais te la faire toute l'année, c'est ouais, Bah <rire> écoute, bienvenue <rire> euh, euh, chez toi encore une fois. Non, non plus sérieusement, voilà, je, suis content, euh, je suis content de commencer cette émission euh, euh, cette année avec vous. J'espère qu'on qu parlera euh, euh, bientôt, euh, pour, dans un futur proche, mieux du jeu. Parce ouais. qu'il euh, faut, faut être honnête, c'est une période très compliquée. Je l'avais dit sur, euh, sur, sur, sur, sur notre chaîne YouTube euh, et, et, et, et sur ES1. C'est une période compliquée euh, pour les fans de PES. Voilà, c'est comme ça. Euh, c'est peut-être une des pires périodes, je pense, de l'histoire, de, de, clairement, du jeu ou, ou des, des fans de PS. Parce à partir du moment donné où il y a un changement de nom, c'est compliqué. Donc, euh, euh, mais, comme le dit bien Imad, il euh, ne faut, euh, faut, faut pas fermer la porte. Il faut rester ouvert. Parce que, oui. parce que la réalité, c'est qu'on la connaît. On la, on la connaît tous, en fait. C'est que le jeu sera mieux, meilleur. Il sera meilleur, ils le disent, il sera meilleur. Après, il n'est pas meilleur, il n'est pas meilleur. Tant qu'il n'est pas meilleur, n'y jouez pas, c'est un jeu gratuit. C'est un jeu gratuit, vous n'avez pas, pas besoin de jouer. Moi, euh, euh, pour être transparent, comme je l'ai dit, je ne serai pas joueur pro, je jouerai pas pour l'instant. Parce que le, le produit ne me, me, me convient pas, je joue à un jeu pour me faire plaisir. Mais si on parle juste du gameplay, il y a des bons points, il y a d'énormes mauvais points, il y a des choses voilà, qui sont très compliquées, qui, qui, qui bousillent complètement euh, l'expérience de jeu, mais il y a des bonnes idées. Des bonnes idées à exploiter à mieux travailler j'aurais aimé qu'on euh, qu je voyais sur le chat euh, une personne qui était surprise euh, que, que Konami n'ait pas consulté justement pour euh, le gameplay tout ça non c'est euh, j'aurais aimé mais malheureusement euh, c'est pas possible et peut-être que dans quelques euh, dans quelques années euh, y contribuer et aider parce que euh, revivre des, des, des, des sorties de jeux comme ça avec autant d'erreurs voilà euh, c'est vraiment compliqué en tant que fan de PES là je parle en tant que fan de PES c'est quelque chose qu'on vit mal et qu'on... Au quotidien, quand on se fait clasher... Et je sais que sur Twitch, il y a beaucoup de gens... Enfin, sur le chat, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui savent de quoi de quoi je parle quand on sort et, et qu'on... Et, et face aux collègues... Tu vois, on est comme le FC Barcelone, tu vois On ne peut rien dire maintenant. C'est vrai. On ne peut rien dire, on a clashé tout le monde. Oh là là, on a Lyon Messi on a je ne sais pas combien de Ligue des Champions. Maintenant, tain, on peut rien dire, on laisse passer. On, on sait très bien qu'on est malade. Le jeu est malade, on attend. Et... Oh. Le retour du roi Inch'Allah. <rire> oh, magnifique. Eh <rire> bien, les gars, à moi de conclure. Hein. Déjà, ça a été un immense plaisir de te recevoir, Ousma. Et on te recevra bien sûr plusieurs fois dans la saison parce que l'avantage avec e-football, e c'est qu'il va être amené à évoluer. Donc forcément, on va en reparler. Encore une fois, je suis tellement fier, vraiment, vraiment d'avoir rejoint ce club et de porter ce maillot. Vraiment, c'est une énorme fierté. La semaine prochaine, on ne va pas être en reste de débat parce qu'on recevra Mino et Redia. Si vous ne les connaissez pas, croyez-moi, Mino, il ressemble beaucoup à Ousma. Il n'a pas sa langue dans sa poche. C'est des mecs qui connaissent très bien FIFA. Et on va encore avoir un débat, euh, bah, je pense, très enflammé, euh, mon, mon, mon Imad. Hein. Mon Imad, je pense qu'on va ouais. avoir Ouais, on va parler un peu de, bah, de FIFA forcément, hein, les différents avis et aussi hein, de la scène compétitive FIFA et peut-être même faire, bon ça c'est une autre émission mais on spoil un petit peu, je pense qu'il voilà, y aura une petite émission, un parallèle entre l'aspect compétitif de, okay. du football maintenant et, euh, et de FIFA avec du coup tous euh, les rosters de la SM. Et on vous prépare plein de surprises, plein de choses cette saison, il n'y aura pas que les mardis débats, on va essayer également de vous faire gagner ouais. plein de cadeaux. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir, tous les mardis, mardi débat, de 19h à 20h30. Prenez rendez-vous, c'est tous les jours. N'hésitez si... pas à nous suivre sur les réseaux, hein, et suivez, suivez sur <rire> YouTube, Isma euh, Kabil et Soso Black, et, et peut-être sur Twitch euh, prochainement. Ah, exactement. Eh ben, merci encore une fois, les amis. Merci dans le chat. Merci, merci à, à tous. tous. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, du coup, on vous dit à mardi prochain, nous, avec euh, Imad et, et Ousma sur les réseaux. Ciao Avec tout le monde. Ciao tout le monde, merci encore.